Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zaccoroulib, 22 e épisode de la saison. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, ça me fait plaisir. Nous sommes fin février et on arrive enfin à la fin des mois les plus désagréables de l'année, sans doute. Novembre, décembre, janvier, février, ça inspire le froid. Alors je dis pas qu'il fait chaud tout de suite, mais on risque de retrouver du soleil bientôt, bien au-delà des giboulets de mars. Et on risque d'avoir des moments très agréables à venir, mais des moments très agréables à venir, pas que dans la vie, pas que pour le printemps. Mais aussi pour Zaccor au Libre. Et oui, nous sommes en train de travailler à l'heure actuelle un projet très intéressant pour l'orée mai, à peu près. Je, je, je vous en parlerai. C'est un projet qui ressemblera sûrement un peu à, à Zaccor au Libre États-Unis, mais bon, bref, je vous en discuterai en temps voulu. Je suis également en train de prévoir ma grille d'invités pour avril. Et la seule chose que je suis en mesure de vous dire, et, et vous savez que j'aime pas trop parler pour rien, c'est qu'il y a du lourd qui arrive, en tout cas du banger, et vous allez kiffer. Euh, Zaccor au Libre, ça donne la et ça s'est un petit peu ouvert cette année aux invités au-delà d'Internet, au-delà de la sphère Internet, ne serait-ce que la semaine dernière quand j'ai eu Daniel Riolo, mais ça met également la part belle à ceux venus d'Internet. On n'oublie pas où est-ce que l'émission a commencé et avec qui nous avons commencé. Et aujourd'hui, on retourne un petit peu dans ces sphères, d'ailleurs pour les prochaines semaines aussi, parce qu'aujourd'hui, je suis avec quelqu'un que je connais depuis un petit moment maintenant et que, euh, qui représente euh, la grandeur un petit peu de l'esport français. Je suis aujourd'hui avec... Monsieur Rocky, Vitality Rocky, comment vas-tu Ça va et toi, Zach Ah, la forme, ça va, t'es bien, merci d'avoir accepté de venir. Bah Merci à toi de m'avoir invité déjà, je suis content d'être là. Ça, va, ça fait très plaisir, t'es venu, ça Kassa, t'as pris ton petit train, t'étais tranquille Ouais, ouais, super, ouais, ça va. Je, je me suis pas levé trop tôt, donc ça va, tranquille. T'as passé un bon week-end Ouais, non, ça va, ouais. Un peu gâché par dimanche soir, mais ça va. Ouais. Ah, dimanche soir, c'était un petit peu sombre mmh, mmh. pour les fans va. marseillais. Ouais, ah, c'était compliqué, mais on s'est pas... Bon, Au-delà de la... du bonheur ces derniers temps que vous pouvez avoir avec une très belle saison pour nous Ouais, fin. non, c'est ça. Après, il faut pas tout gâcher sur la fin de saison, mais euh, ça va. Après, ce qui est bien, c'est que les concurrents d'air ont perdu des points aussi. Donc la défaite a été plus facile à digérer. Ouais, parce que si tu veux du malheur euh, en tant que supporter, mmh. euh, il <rire> faut regarder de l'autre côté de la table. Ouais, ouais. <rire> c'est sûr que c'est plus compliqué pour eux. Et les amis, j'ai vu dans vos remarques et vos retours sur les dernières émissions qu'il y en a qui m'ont dit qu'il fallait stabiliser la table ou en acheter une nouvelle, je suis totalement d'accord avec vous, elle bouge un petit peu, regardez c'est terrible et donc on va essayer de, de faire ça, j'ai remonté j'ai remonté la chose, j'aurais dit yeah, votre table là elle est bancale donc on va essayer de la rendre un petit peu plus stable et on va parler aujourd'hui bah forcément euh, de FIFA voilà, euh, Rocky est un joueur professionnel FIFA depuis longues années, il a une très longue carrière donc on va pouvoir discuter un petit peu de tout ça mais avant d'aller dans cette carrière de parler un petit peu de fifa de discuter de tout ça je vais te poser la question classique du début est ce que tu peux me dire d'où est ce que tu viens d'où est ce que de est, est ce que tu es né euh, qui es tu au global si je veux te présenter un peu nom prénom tout ça et qu'est ce que tu as fait à l'école euh, bah alors euh, mon nom et mon prénom c'est chevret corentin plus connu sous le nom de rocky euh, je suis né à besançon donc dans le doubs euh, et j'ai vécu dans une plus petite ville un petit peu à côté ouais et après parcours scolaire en vrai ça va être rapide je vais te ouais, simplifier le truc. J'ai euh, bah, eu mon brevet, je suis parti en seconde générale. Okay. Et j'ai arrêté en milieu de seconde. Donc en vrai, je ne suis pas allé plus loin. Je comptais reprendre mes études un petit peu après. Et puis après, il bah, y avait FIFA qui arrivait. Et Et je n'ai pas repris mes études. Je devais reprendre à l'année justement de FIFA 17. Je me suis laissé une année où je voulais tout donner pour voir ce que ça donnait. Et puis vu que tout s'est trop bien passé cette année-là, bah, je n'ai jamais repris mes études. Tu as arrêté pour quelle raison Tu pas à l'aise à l'école J'étais n'étais pas mmh, trop bon truc. jamais été... Trop à l'aise d'aller, enfin, jamais kiffé l'école, mais en même temps pas grand monde kiffe, on va dire. Après, ça va, j'avais des notes assez correctes. Après, euh, je me voyais pas faire ça, des longues études. De base, je voulais faire des, plutôt un truc dans le sport, ouais. et c'est quand même des longues études. Donc je me disais, est-ce que je vais faire ça Cette année-là, je m'étais fait des ligaments croisés, ça m'avait complètement déprimé dans ma vie. Je me suis dit, bon, euh, voilà, j'avais plus la tête à ça, et j'avais tout arrêté, et puis... Euh, Faire un truc dans le sport, tu voulais dire genre dans les métiers du sport ou être toi-même sportif Je voulais faire, à base, euh, je savais pas trop quoi faire. Je me disais, ouais, prof de sport, truc comme ça, comme quand t'es petit, que voilà c'est un petit peu le truc basique. Donc je me disais, bon, je vais voir, je ferai, je vais fermer mon, mon bac et puis je verrai après. Et puis euh, après, voilà, mais ma blessure, ça m'a tellement mis un coup au moral. Je me suis dit, je vais arrêter. Enfin, je... je ça allait pas trop. On va ah, dire. Soit, la façon dont t'en parles, ça se voit que ça t'a affecté. Ah oui, non, ça m'a affecté de ouf. Je, en plus, j'ai eu beaucoup de problèmes parce que j'étais jeune et ils voulaient pas m'opérer. J'ai dû attendre un moment à me faire opérer. Donc, j'ai eu deux ans où ouais, je pouvais pas faire grand chose. Et là, c'est là que je suis tombé dans les jeux vidéo à fond et euh, voilà, où tout a commencé, on va dire. Un peu. Oh là, là là là Franchement, terrible. Je savais même pas que quand t'étais jeune, tu pouvais pas te faire opérer du bah, lit. En fait, moi, on pouvait. Connues, on, pouvait on pouvait, mais moi, ils m'ont dit que à, à, cause, à cause de ma croissance, j'étais en pleine croissance, ça pouvait affecter ma croissance et qu'ils préféraient attendre et moi j'ai attendu déjà un an il voulait continuer à attendre et moi j'ai demandé à ce qu'on le fasse et du coup je l'ai fait au bout d'un an mais du coup j'ai eu un an d'attente sachant que pendant cette attente je euh, jouais beaucoup au foot avant tout petit j'arrivais pas à m'arrêter comme ça du jour au lendemain je continuais à jouer malgré mon, ma blessure et je me refaisais souvent mal à force de rechuter je me suis fracturé le ménisque donc pas bonne idée de faire ça et puis après du coup j'ai eu opération pour euh, ligament croisé ménisque la rééducation, tout ça, et pendant ce temps-là, voilà, je joue aux jeux je vidéo parce que j'avais pas grand-chose à faire d'autre, quoi. Ça se passe comment, la rééducation, pour quelqu'un qui n'est pas un sportif de haut niveau Parce bah, que tu sais que tu les vois, eux, ils reviennent en six mois, cinq mois, allez, des fois peut-être, un petit peu plus. Pour ceux qui n'ont pas l'encadrement des sportifs pro, ça se passe comment Genre, vraie question. Moi, ce qu'on m'avait ce qu dit, c'est que je pourrais reprendre au bout de neuf, dix mois, si tout va bien. Après, tout s'était bien passé. J'avais pas mal de séances de kiné. Chaque mois, on avait, ou chaque semaine, ça dépendait, mais des objectifs, par exemple, au bout d'un mois, tu dois commencer à plier le, le genou à 30 de degrés et tout. Moi, je sais que, par exemple, l'objectif de l'un mois... Du... mois, je l'avais réussi à la première séance. Donc, ça avait un petit peu surpris le, le... le kiné, parce qu'il se demandait si j'avais vraiment bien été opéré, carrément, ouais. parce qu'il me dit, c'est pas normal que ton genou, tu puisses déjà le plier, alors que tu reviens de l'opération. Tout s'était plutôt bien passé. Et après, pendant ce temps-là, en fait, il bah, y a eu les jeux vidéo, vu que ça m'avait affecté moralement. Je déprimais un petit peu. Bah, j'avais pris énormément de poids, j'avais pris plus de 30 kilos, et du coup, j'ai jamais repris le sport, ni rien, et puis jamais repris mes études, puis voilà, c'était parti à fond dans FIFA. En parlant un petit peu de FIFA tu nous parles un petit peu de cette blessure qui t'a mis beaucoup dans les jeux vidéo, etc. Mais comment tu t'es mis aux jeux vidéo à la base Est-ce qu'il y avait déjà des licences quand t'étais gamin hein T'as vraiment découvert cette période ou euh, il y avait quand même un petit peu avant C'est c'est quoi un petit peu le bail C'était quoi tes références quand t'étais plus jeune euh, Moi, les souvenirs que j'ai, les premiers souvenirs, le premier souvenir jeu vidéo que j'ai, je jouais avec mon père sur of Honor je sais plus lequel c'était. Ouais. J'étais petit, j'étais pas en âge de jouer je, genre de jeu là, je devais avoir 6 <rire> ans. Mais je me rappelle qu'il me passait la manette, que je me rappelle très bien que ma mère elle voulait pas et voilà, elle essayait de l'empêcher, mais elle me il me passait la manette et je jouais un petit peu. Lui, c'est les premiers souvenirs que j'ai après. Je sais que j'ai commencé à jouer à des FIFA aussi directement, vu que j'étais un fan de foot depuis tout petit. Euh, les premiers FIFA, pareil je devais avoir 5-6 ans, mais mes parents ils m'achetaient les FIFA d'avant, joué au 98 alors qu'on était en 2004. Quoi, du ouais, coup. Ouais, ouais, mais ouais, je me ouais, rappelle de ça après. Il <rire> y a eu PES aussi parce que c'était la bonne et la grande époque PES, donc j'ai joué à PES. Et puis voilà, après chaque année, j'achetais et PES et FIFA, je jouais un petit peu aux deux, jouais beaucoup à Call of aussi. Et après, voilà. Commencer comme ça. C'est trop drôle parce que Medal of c'est vraiment la référence de l'époque. Mais je me rappelle plus, c'était lequel exactement, mais c'est le premier souvenir que j'ai, je me rappelle. Vrai, à l'époque, on disait pas FPS, on disait jeu de guerre. C'était ouais, des ouais, jeux ouais, de guerre. C'est vrai, c'est vrai. vrai en plus. Mais ouais. c'est vrai. Mais c'est le premier souvenir que j'ai. Oh là là. Vraiment, à l'époque, les Medal of Honor, je crois qu'il y en a eu d'autres, des jeux comme ça. Des euh, Battlefront, euh, j'en oublie sûrement d'autres, mais des jeux qui n'ont pas eu de suite à l'heure actuelle, qui, qui, qui n'existent plus, mais qui euh, constituaient énormément des références dans les années 2010, 2013, 2014 et tout. Et vraiment, 2013, 2014, t'as l'impression qu'il y avait genre, je sais pas, 4, 5, 6 mmh, FPS mmh. par an qui sortaient. Alors que là, maintenant, c'est vrai que mais... c'est un peu moins le cas. Tu vois. Mmh. T as, t as, t as le call of annuel mmh. qui... Bon, voilà. Mais t'as pas bien plus, tu vois. Ouais, non, c'est vrai, ouais. Oh là là, Battlefield, ouais, Battlefield, après Battlefield, ça sort encore, etc. Je vous vois dans le chat, Soleil, Levant, Mama, ouais, M.O.H., Warfighter peut-être, c'est euh, un... Pas. Medal of Honor sur GameCube, ils ont tenté un comeback, mais ça flop. Bon bah écoutez, merci dans le chat pour euh, les, les réponses, etc. C'est cool. Euh, c'est assez intéressant, t'as dit un truc vraiment... C'est la première personne que j'entends dire ça. Moi, euh, genre, as 25 ans, c'est ça Ouais, j'en ai 27, donc on est plus ou moins de la même... Euh... Voilà, on est, on, est, on est de la même génération, on a les mêmes refs. Euh, j'ai fait comme toi le chemin de croix PES et tout puis après le switch FIFA mais j'avais jamais entendu quelqu'un qui me disait qu'il jouait à FIFA et PES en même temps ah, j'avais les deux quand je me rappelle ouais, 2000, 2006 j'ai acheté FIFA, FIFA 06 PES 6 je me rappelle jusqu'auquel jusqu jusqu'au 2008 PES 2008 j'ai joué 2009 je crois et après je suis passé totalement sur FIFA après je jouais pas beaucoup en ce temps là je jouais tranquille avec mes potes je jouais même pas en ligne au final je, je faisais des carrières des ligues des masters des trucs comme ça et je jouais plus à Call of qu'à FIFA avant. T'étais étais bon déjà un petit peu ou bof bah, En vrai, c'est dur de juger son niveau quand il n'y a pas de mode en ligne. Ouais. Enfin, mais je, par rapport à mes potes, je sais que j'étais meilleur que tous mes potes. Je, là, je sais que ça, je les battais tout le temps. Il y avait déjà des prédispositions. Ouais. Depuis toujours, ça a toujours été comme ça. Donc euh, Je pense que j'ai toujours eu un niveau assez correct. Mais quand tu ne tu peux pas te juger aux gens en ligne, tu ne peux pas vraiment savoir. Si ça se trouve, c'était eux qui étaient vraiment trop nuls, je sais pas. Mais euh, en tout cas, j'étais meilleur que ça, c'est sûr. Moi, forcément, j'ai une question. Comment tu as vécu cette transition de PES à FIFA Tout le monde en parle. Tout le monde parle du moment où PES dominait et au moment où arrivait le next gen et que FIFA est repassé devant, aussi avec FUT, etc. Comment tu as vécu, toi, ça bah, Moi, en vrai, je l ça ne m'a pas marqué plus que ça parce que vraiment, je jouais un peu aux deux déjà en même temps. La, première, la transition, moi, je l'ai faite un peu sur les deux. Puis euh, Vu que je jouais occasionnellement... Euh... Je vois, n'ai pas la même transition qu'une personne, par exemple, qui... bah, par exemple, comme Bruce, qui, à ouais. l'époque, faisait de la compétition. Du coup, il a été un petit peu forcé de passer. Lui, il a dû le, euh, le vivre un petit peu différemment. Moi, je ne sais pas, je jouais un peu aux deux. Puis le jour où il y en a un qui m'a plus plu que l'autre, j'ai continué sur FIFA, du coup. Mais euh, je n'ai même pas trop de souvenirs. Ça ne m'a pas marqué plus que ça. Ouais, tout le monde parle du fameux PES 2008. Tu vois Celui qui, apparemment, a ouais, commencé à... Ouais, peu... Moi, j'ai des bons le PES 2008, de ce que je me rappelle, moi, j'aimais bien. Mais euh, ouais, j'étais petit, je ne me rendais peut-être pas trop compte. Mais euh, moi, c'est 2008-2009, je crois, les deux derniers que j'ai eus. C'est la Xbox 360, si je ne dis pas de bêtises, que je jouais. Et euh, après, j'ai lâché. <rire> petit débat, petite question. Est-ce que tu penses que l'avis général, et même vous dans le chat avec les commentaires YouTube, est-ce que tu penses que l'avis général sur des jeux va être un peu influencé euh, par le fait d'entendre beaucoup de fois des critiques dessus jusqu'à en être affecté, alors que de base, peut-être on s'en battait les couilles. Qu'est-ce que j'essaye de dire sur ça à PS 2008, toi tu dis, moi ça m'a pas trop affecté, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de youtubeurs, streamers qui en parlaient. Certains n'ont ont pas aimé, d'autres ont aimé. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui, de base, peuvent s'en foutre un petit peu d'une chose, mais vont être influencés par le fait qu'ils entendent beaucoup de fois la même critique arriver, qui vont se dire, ah ouais, en fait, du coup, peut-être c'est vrai. Ou alors souvent, c'est vrai. Mais du coup, vont être affectés par le alors que de base, bah, pas réellement, tu sais ils s'en foutraient, tu vois ben, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est les gens, oui, ça peut, il y a tellement entre guillemets d'influenceurs, genre de gens qui parlent des jeux, à l'époque oui, comme tu dis, il y avait pas de ça. Donc euh, tu faisais ton avis un peu toi-même. Je pense que maintenant moi je suis je pense bien placé pour le parler avec FIFA. Euh, les FIFA dictent à les on va dire les gros influenceurs commencent à dire que le jeu, il est pas bien. Il y a, je pense quand même qu'il y a des gens qui suivent ces personnes-là qui vont se fier à cette fille-là et même pas ben, voilà, penser euh, Réellement ce que, ce que les autres disent. Donc, ouais, je pense qu'il y a ce côté-là. Voilà, oh là c'est assez intéressant. Je, je pense que cette question d'influence et tout, c'est important d'en parler. À partir de quel moment tu t'es rendu compte que tu avais un bon niveau sur les jeux de foot euh, Tu nous as parlé là, il y a mmh. quelques instants que tu battais tes amis et tout, mais il y a bien un moment où tu as passé ouais. un cap. Est-ce que tu as peut-être connu l'époque des tournois FNAC, des petits trucs dans la ville, tout ça machin Comment ça s'est passé pour toi En gros, moi, de base, comme je disais tout à l'heure, je jouais plus à Call of Duty qu'à FIFA. Genre, c'est là que j'ai découvert un peu le e-sport e et je te suivais toi déjà quand j'étais petit. Genre, euh, <rire> je suivais à fond l'époque de <rire> po 2 et un peu, un peu plus tôt MW3. Gotaga, Moi, j'ai ouais, commencé à, surtout sur MW3, euh, à commencer à jouer parce que j'avais un, un de mes cousins éloignés qui faisait les... C'était comment, la Lana à Amsterdam, RGT. Ah, RGT, les réflexes GT. Faisait... Ouais Reflex, il faisait ces tournois-là et tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé à suivre. c'était qui Ça s'appelait Rhinos. Je le connais! Ah ouais? Bah bien sûr que je le connais! Bah ouais, bah C'est comme ça que j'ai connu et je, commence, et je commençais à jouer avec lui un petit peu. Des fois, ils il faisaient des scrims et il me, ils n'avaient pas leur équipe habituelle, il manquait quelqu'un et je jouais un petit peu avec eux. Donc j'ai commencé comme ça. Après, j'ai commencé un petit peu à plus jouer à, à fond à Call of avec des potes à moi, commençais à rencontrer des gens sur le online et tout. On t'avait on affronté sur un tournoi, je ne sais plus c'était quel tournoi, mais on t'avait affronté, je me rappelle. Vous aviez gagné C'était avec des visas. Je, je crois qu'on avait, qu avait gagné. Oh, oh. En plus, si je ne dis pas de bêtises, je il suis battu, le... Il m'a Mais c'était sur BO2. Ouais, où... ouais si, c'était BO2, je crois. Un petit tournoi ou quoi. On avait un bon niveau. Moi, mon rêve, c'était de faire euh, les LAN. Euh... C'était comment les LAN euh... FCO. Mm -hmm. Moi, je voulais toujours, mais j'étais trop petit, mes parents ne voulaient pas me laisser. Et puis, euh... Et puis, voilà, on jouait, puis on jouait en online, on faisait des petits tournois comme ça. J'avais un niveau correct mais j'aurais pas pu être pro à sur Call of c'était ah, mais j'avais un niveau correct puis c'était plus de l'amusement, je, je kiffais, ma vie. Donc j'ai découvert on va dire le e-sport comme ça et je joue à FIFA occasionnellement à côté avec mes potes et en gros il euh, y avait un été, c'était sur FIFA 14, il y avait euh, Glory For Gamer qui organisait une euh, s'appelait la Summer League. Oui, les G4G bordel, ouais, les tournois à Summer et tout. League et je crois qu'il y avait 100 euros à gagner. Donc euh, par rapport à ce qu'on a maintenant, c'est ridicule mais pour à l'époque, euh, on se dit avec tous mes potes, ma bande de potes, c'est tous inscrits. Et tous mes potes, ils s'étaient un petit peu fait éliminer rapidement. Et moi, j'avais gagné ce tournoi-là. Et en demi et en finale, j'avais battu des joueurs qui faisaient un petit peu des tournois sur FIFA comme ça. Et qui m'avaient dit « Ouais, tu, pourquoi tu fais pas des autres tournois où t'as jamais vu, où t'as jamais trop vu ?» tout Je dis bah, « Moi, je connais pas. » Du coup, ils m'avaient ajouté à des pages Facebook. Enfin, À la base, ça se faisait un peu comme ça. Pages Facebook où les, gens, les joueurs de l'époque s'entraînaient, où les tournois étaient référencés et tout. J'ai commencé comme ça. Et, euh, et après, le FIFA 15, c'était entre FIFA 14 et FIFA 15, c'était vraiment l'été. Sur 15, il y a eu des qualifications pour le SWC. J'avais perdu en finale, donc c'était mon premier vrai tournoi. de okay. La qualification. Et après, il y avait les GFINITY, Je m'étais qualifié à Londres, et c'est là que tout a un peu commencé. En gros, ça allait super vite au moment où j'ai commencé à vraiment m'y mettre, et au moment où j'ai fait mes premiers temps. C'est à partir de quel moment que tes parents ils ont un peu desserré la grappe et qu'ils ont été ok pour oh, te laisser hum, commencer à faire des tournois des Au moment où, où, bah, là, FIFA 15, déjà, c'était compliqué. C'était à Londres. Je me rappelle à GFINITY, j'avais FIFA 15, du coup, j'avais ouais. J 17 ans, ils voulaient pas trop me laisser partir, mais ils m'avaient quand même laissé euh, laisser aller. J'avais négocié, et mais à cette époque-là, ils, ils aimaient pas trop ce que je faisais parce que bah, j'avais arrêté les études. Ah, ça représentait une période un peu ouais. pour des parents, une période ça allait. Ils aimaient pas trop ce que je faisais. Après, ce qui a bien aidé, c'est sur FIFA 16, du coup, l'année d'après, il y a eu un tournoi sur l'équipe 21, oui, qui a été diffusé. Et du coup, le fait de me voir à la télé, ils ont pris les choses un peu plus sérieusement. Ils se sont dit, ah ouais, il y a quand même un truc. Et ça a bien aidé. Et après, une fois que tu commences à gagner, par exemple, à Londres, le premier tournoi que j'avais fait, je crois que j'avais gagné... Non, pas le premier. j'avais pas gagné de cash prize, Le deuxième tournoi, j'avais gagné 2000 dollars. Déjà, ils étaient contents de voir que je pouvais gagner un petit peu d'argent. Et il y a eu ça, plus le fait que ouais, ce soit un peu plus médiatisé, ça passe à la télé. Ça les a un petit peu... Euh... Voilà. Ah, ça a détendu, genre, quoi ouais, voilà, mais pas totalement. Parce qu'après, ils voulaient absolument que je reprenne mes études, quand même. Forcément, c'était des parents et c'était pas du tout leur génération. mais. Euh... Ça a un petit peu aidé tout ça. Non, mais c'est bien, c'est bien. Moi, j'aime bien parce qu'en plus, c'est ce que j'ai vu. C'est à partir de 2016 que tu as commencé à rejoindre Vitality à partir mmh. de tes 18 ans, c'est ça Ouais, parce que, ouais, en gros, j'avais à cette époque-là, il y avait Brian qui était chez Vitality, qui était le, un, un des deux meilleurs joueurs d'Europe à l'époque. Il y avait lui et Gorilla qui gagnaient un petit peu toutes les Infinity. Et euh, Neo, à l'époque, Vitality, c'était beaucoup moins grand que ça. Il y avait, je crois qu'il n'y avait que Call of et FIFA à cette époque-là. Ah, ben bah, en 2016, je crois que c'est l'année où ils ont commencé à avoir leur slot lol. 2016 Ouais. Ah ouais Ouais, ouais. Moi, de souvenir quand je quand ça... Ouais, je sais pas. C'est 2016, le premier roster avec Chouk et compagnie. Ouais. Ok, bah, je, moi, je, moi, de souvenir, je me rappelais qu'il y avait Call of FIFA. Du coup, bah, Néo, il, il, il avait plus, on va dire, le temps de gérer ça. Et il venait à chaque fois suivre Brian sur les tournois. Et c'est là que je l'ai rencontré. Il m'a tout de suite bien aimé. Et il a toujours, on a toujours été en bon contact, bon terme ensemble et tout. Et puis du coup, moi, j'étais chez Epsilon à cette époque-là. Ouais. Donc euh, voilà. Déjà une bonne une bonne. Euh, ouais, ouais c'était déjà et bien. Donc, hein. Et après Epsilon, euh, je, Vitality voulait me recruter assez rapidement, sauf que Epsilon, j'avais un contrat, contrat euh, bidon, parce que zéro euro de salaire, rien, je gagnais rien. Sauf qu'ils me bloquaient, ils voulaient pas, ils voulaient me vendre je sais plus combien de milliers d'euros, alors que j'avais un contrat qui valait rien. Bien sûr, voici un contrat, tu nous représentes, mais tu touches rien. C'était exactement ça, mais quand t'es petit, tu, moi on m'a fait signer ça, j'ai signé comme un con direct. Et, euh, et du coup, j'ai dû attendre un petit peu la fin de contrat. À quelques mois de la fin, euh, Neo il, il m'avait racheté pour que dalle. Je crois que c'était 500 euros, un truc comme ça. Il avait racheté <rire> ah, le il quand même racheté bah Oui, mais je crois que c'était 500 euros, un truc comme ça. Un transfert de Rocky pour 500 balles Je ne sais plus exactement, mais c'était vraiment une toute petite somme. Et du coup, bah, là, j'ai commencé à arriver chez Vitality, moi, ouais, chez Après, j'ai été champion de France la première année. Et c'est là où, justement, à 18 ans, Vitality et tout, que tu as commencé à être vraiment joueur pro, fais un salaire ouais, c'était mon, ouais, mon premier contrat avec un petit salaire qui était... Pas suffisant pour vivre, mais bon, c'était déjà bien. Puis même à cette époque-là, souvent, ce qu'on me pose en question en live, je, jamais de la vie, même si je commençais à gagner un peu d'argent, je pensais que j'allais pouvoir vraiment en vivre. C'était vraiment des petites sommes. C'est vraiment l'année d'après, sur le 17, que tout s'est développé et que tout a un petit peu explosé et que tout a changé. Quoi. Comment ça s'est passé, justement, cette première saison où là, pour le coup, t'es chez Vita, tu fais plus que des petits euh, tournois à l'arrache. Là, comme, on avait, euh, comme tu as dit, t'as fini champion de France en finale contre Vice, c'est ce que j'ai vu. vis Vice. Je ah ouais, Wissam, ouais. J'ai ouais, ouais. dit Wiss. <rire> Wissam, excuse-moi, pardon. Donc tu finis champion de France contre Wiss en finale, etc. Tu commences à, à faire le circuit c'est comment un peu cette première saison euh, bah, La première chez Vita, c'était vraiment bien parce qu'à l'époque, il y avait Brian, Neo, Antox. Il y avait que des, on avait quasiment une Dream Team, on avait quasiment tous les meilleurs joueurs français de l'époque. À part un ou deux, un, deux, deux autres joueurs qui étaient chez Epsilon. En fait, c'était un peu, un peu la rivalité Vita et Epsilon. Et euh, du coup, bah, d'être avec eux, de s'entraîner tout le temps avec eux, ça m'a bien fait progresser déjà. Ouais. Donc euh, voilà. Et, euh, et après, il y a eu l'enchaînement de tournois. Comme je disais, le tournoi sur l'équipe 21, c'était un championnat. Donc c'était les premiers tournois un petit peu télévisés et un peu plus de pression. Donc euh, c'était cool. Il y avait toujours les j'finity à Londres auxquels je participais. Et puis il ouais, y avait le circuit français avec le championnat de France. Il y avait des qualifications toute l'année avec une finale du coup nationale à Paris. C'était bah, l'ancienne, un peu ancienne E-Ligue 1 qu'on a maintenant. Euh, avec une finale à la fin de l'année et c'est ce tournoi-là que j'avais gagné. Mais ouais, moi, je... à cette époque-là, je ne me rendais pas vraiment compte. enfin c'est pas comme maintenant où il y a beaucoup plus d'enjeux, on va dire de pression tout ça. À cette époque-là, c'était toujours, euh, voilà, j'allais je... à mi-tournoi sans trop de stress, je jouais. Si ça se passait bien, tant mieux. Si ça se passait mal, tant pis. Je ah, sais... Pas de pression, rien bah, À cette époque-là, non, ouais je me disais... En plus, je pense que quand tu es jeune, as... Tu... tu ressens moins la pression. Je ne sais pas, moi, moi quand je... je me compare à maintenant comparé à avant, j'ai l'impression, à l'époque, il n'y a rien qui pouvait me stresser. On pouvait me mettre n'importe où, c'était comme chez moi. Tu étais un peu plus inconscient, ouais. Ouais, c'est ça. Non, franchement, je n'avais pas trop, trop de stress, et puis tout se passait bien. Il y a quoi, euh, par exemple, entre le moment, parce que c'est ce que tu nous dis, tu es arrivé dans le pro assez vite, euh, à partir du moment où tu as commencé à te mettre à la compète, je suppose que tu as été aidé par Brian, des trucs comme ça. A... Est-ce qu'ils ont gommé des choses dans ton jeu Genre entre le mec qui joue avec ses potes ou en online, « Ah, tiens, ouais. là, on est en compète, il y a des façons de jouer, il y a des idées, ça. Ouais. À force, même sans eux, à force de jouer ces compétitions, tu prends en expérience, tu comprends certaines choses. Quand tu joues avec tes potes, par exemple, euh, ouais, tu as toujours le truc que je ne mets pas de but de PES. Ouais, quand ouais. Moi, à l'époque, mais en tournoi, il n'y avait pas de ça. Puis maintenant, il n'y a plus de ça, même en feu de champion, il <rire> n'y a plus de, plus de ça. Plus ça tout. Mais, par exemple, faire tourner, c'est quelque chose que moi, j'ai appris à l'époque. Je jouais 90e, j'avais la dernière, j'allais foncer pour marquer. Alors que tu peux te prendre le but, la balle et te prendre la contre-attaque et te faire égaliser. Donc il y a plein de petites choses comme ça que tu apprends, mais même pas forcément qu'avec les coéquipiers, mais juste avec ces matchs un peu à plus, plus d'enjeux. Tu apprends à gérer avec l'expérience, tout ça. Mais après, je n'ai pas souvenir de trucs. Il y a forcément plein de choses que j'ai gommées, parce qu'à l'époque, j'étais fort, mais pas aussi fort que ça. Mais euh, ça s'est fait un petit peu naturellement à force de... Petite, enfin, petite euh, fierté quand même d'avoir été champion de France dans ta première vraie saison Ouais, la première en tout cas, ma deuxième saison, première vraie saison complète, on va dire. Ouais, c'est ça. On va dire, ouais. Ouais, puis cette année-là, en vrai, je m'y attendais pas tant que ça, on va dire, parce que je ne me sentais pas super à l'aise sur le FIFA 16. OK. Par rapport à l'année d'avant, au FIFA 15, je me trouvais vraiment trop, trop fort. Ouais, FIFA 15, tu kiffais Ouais, mais le championnat de France, j'avais perdu en quart de finale, je crois. J'avais fait un top 3, là, j'ai fini à Londres, donc quand même troisième sur le plus gros tournoi européen, c'était déjà une bonne performance. Mais euh, je me trouvais vraiment beaucoup plus fort. Le 16, j'avais eu beaucoup de mal à je sais pas, certaines périodes. Et après, sur l'année, la régularité, si je ne dis pas de bêtises, sur l'année des qualifications, j'avais quand même fini premier français. Et là-bas, j'ai gagné. Donc, ce n'était pas une surprise que je gagne. Ouais. Mais moi, dans mon jeu, je ne me, pas... je me sentais pas si fort que ça. Ouais, et là-bas, ça s'était super bien passé. C'était des BO3, je me rappelle. J'avais gagné tous mes matchs 2-0. Juste, j'avais gagné un match au Pénal. C'était contre Ville, je suis en demi. Mais sinon, tous les matchs, ça s'était super bien passé. Et puis. Ce, qui était, ce que j'avais bien géré ce, ce, à cette époque-là, c'était pas sur fut, c'était sur le mode normal. Et il y avait des règles assez spécifiques que je trouvais ça, je trouvais ça incroyable. En gros, vu qu'il y avait qu trois matchs de poule, huitième quart, demi-finale, ça fait sept matchs au maximum, on devait ouais. choisir sept équipes. Et on devait choisir une équipe par match. D'accord. C'est-à-dire qu'il y avait un côté stratégique où par exemple, premier match de poule, soit tu, on va dire, tu, tu portes tes couilles, on va dire, et tu prends une petite équipe pour préserver tes pour grosses Pour les équipes, plus grosses ouais, pour les demi soit tu veux assurer, tu prends tes grosses. Et les, tous les joueurs quasiment bah, utilisaient leur euh, grosse équipe rapidement pour assurer d'essayer d'aller le plus loin possible. Et Moi, j'avais trop géré parce que tous mes matchs, j'avais pris ma pire équipe à chaque fois. Je suis arrivé en finale, j'avais le Real Madrid. Et Wissam, du coup, il avait Dortmund. Et déjà, j'avais un avantage de ouf. Ok et, et ah, ça, je, je connaissais pas ce système. Ça, le système-là était incroyable parce que ça mettait un côté stratégique. Mais du coup, moi, j'étais parti dans l'optique. Match de poule, tu as le roi d'Empire 1. Je me suis dit, premier, je sors ma petite équipe. Si je perds, je sors direct ma grosse parce que j'ai plus le choix. Ouais. Mais j'ai gagné le premier avec ma petite équipe, donc je continue avec ma, ma deuxième petite équipe, je gagne encore. Troisième, Le, le troisième <rire> match, bah, il ne me sert à rien, j'en ai déjà gagné deux, je suis sûr de passer. Je prends ma petite, déjà j'arrive en huitième de finale, il me reste mes quatre meilleurs, alors que là, ils étaient déjà un petit peu dans la merde. Et puis après, j'ai continué comme ça, jusqu'à arriver en finale avec du coup un avantage d'équipe. Par exemple, dans les petites équipes, c'était quoi C'était comme tu dis des Dortmund, bah, des Bonili, peut-être des ouais, séries. Oui, c'est ça, Dortmund, il y avait... Moi, je me rappelle, j'avais Real, Barça, parce que je, me, je sors... Ma, ma deuxième meilleure équipe, enfin mes deux meilleures c'était Real et Juve. J'ai kiffé la Juve à cette époque-là. Donc la demi, j'avais sorti la Juve. Bayern, Barça en 8 écart. Ouais. Et après en poule, c'était ouais, Dortmund. Il y avait. Euh, il y avait qui doute Je sais plus c'est qui. Qu Atletico peut-être Non, pas Atletico. Ah, United, Chelsea, Liverpool. Ah, Chelsea J'avais Chelsea, ouais. ouais. J'ai sorti Chelsea en poule et je sais plus la septième. Bon, ça On a vu pire comme petite équipe. Ouais, mais par rapport au <rire> Real, dans le jeu. Ouais. Oui, c'est une petite équipe, mais par rapport au Real, Ronaldo, il faisait tout tout seul, donc tu étais désavantagé. C'est ce que quelqu'un a dit dans le chat, il fallait porter pour garder le Real jusqu'à la fin. C'est ça, mais je, je me suis dit, je vais tenter comme ça, et comme ça, au final, tu sais que tu as l'avantage, et, euh, et ça s'était bien passé. Mais le déjà... format est Ouais, Le format c'était trop bien. Bah, là, là, de ce que tu me racontes, c'est... Parce qu'en en fait, à cette époque-là, mode normal, tout le monde jouait avec le Real. Et les, les gens, ils en avaient marre du Real contre Real, Real contre Real. Et du coup, ils commençaient à faire les tournois où ils mettaient cette règle-là, c'était trop, trop bien, parce que ouais, ça mettait un côté stratégique, puis ça mettait de la variété. Et puis, il fallait savoir jouer avec des différentes équipes. Parce qu'en vrai, tu as des joueurs qui sont très forts avec euh, Cristiano Ronaldo, avec Mbappé, par exemple, qu'on a sur le 23. Mais si tu leur enlèves ces joueurs-là, ils vont avoir plus de mal avec des, des joueurs un petit peu moins forts. Tout. Donc, c'était vraiment, vraiment cool comme format. Très bon format. FIFA 17 sort, pour beaucoup, l'un des meilleurs FIFA de l'ère récente, encore à l'heure actuelle. Moi, j'avais pu plus joué à ce jeu à l'époque à et j'avais kiffé de ouf. Parle-nous-en, explique-nous pourquoi, d'après toi, beaucoup de gens ont encore cette très belle image dans leur tête de FIFA 17. Euh, moi, je pense que le jeu était beaucoup mieux que ce qu'on a récemment, mais je ne pense pas qu'il était incroyable non plus. Genre même si le jeu qui m'a le plus réussi, j'ai dit ah, quasi... sûr, sûr. Mais pour être honnête, je trouve pas que, je trouve que les gens, ils ont... il c'est a... il est le meilleur, côté, est... mais il est un peu surcoté dans le sens où c'est surtout que tout ce qu'on a connu derrière, c'est catastrophique. Et du coup... Les gens ils disent, ouais, mais c'était trop bien avant. Ça en fait un Voilà, c'est exact. Moi je pense, j'ai cet avis là. Après, c'est dur de. Ouais, ça remonte quand même, mais c'est dur. Mais je pense qu'il y a ce côté là. Après, oui, c'est certes, c'était pour moi largement mieux que ce qu'on a connu ces dernières années. Mais je trouve que les gens l'ont surcoté. Plus le temps passe, plus les gens le surcotent par ouais. rapport à ce qu'on a ces dernières années. Ok. Et sinon, le jeu en lui-même, peut-être, je sais pas, l'ajout de fut champions, des trucs à ça, c'est ça, ça, ça, avec, ça qui... tout... En fait, moi les souvenirs que j'ai, cette année là, je devais reprendre mes études. Et Parce qu'en fait, je voulais refaire un bp pour la petite anecdote, je voulais faire un BPG. Le BPG, il fallait avoir 18 ans. Donc, j'attendais mes 18 ans pour le faire. Cette année-là, j'avais mes 18 ans. J'avais plus d'excuses. Hein, mes parents, je devais reprendre. Et euh, ils commencent à sortir euh, FIFA 17. Ils annoncent le circuit. Alors, qu'à l'époque, il y avait le circuit avec la Fiwc. Ouais. Euh, tu gagnais la coupe du monde. Tu gagnais 20 000 dollars. Puis c'était beaucoup de. des qualifs à l'arrache en ligne. Il y avait beaucoup de tricheurs et tout. Donc, c'était un peu le bordel. Et là, ils annoncent un truc beaucoup plus euh, bien. Enfin, beaucoup. Carré. Ouais, beaucoup plus carré, beaucoup mieux fait. Avec un tournoi, il y a des phases françaises, européennes, régionales, ils appelaient ça, et une finale mondiale à Berlin avec 450 000 de cash prize, dont 160 000 pour le premier. Et nous, on n'a jamais connu ça. Ouais. Ah là, on lâche le 20 000, on passe 160 000. Je me disais, putain, je venais d'être champion de France. Je me suis dit, en France, on est un des meilleurs pays, c'est que j'ai quand même mes chances. Je n'étais pas le meilleur, mais j'avais mes chances. Je me disais, si je donne tout. Et je devais reprendre mes études. Je me suis dit, si je reprends mes études, c'est mort, je ne pourrais pas faire tout ça. Logique. Donc j'ai essayé de négocier avec mes parents pour qu'ils me laissent une année de plus, mais c'était mort. Mon père, il voulait me foutre dehors. Il m'a dit « Maintenant, tu as 18 ans, si tu ne reprends pas tes études, tu, tu, tu, tu pars de la maison. » Je leur dit Non, mais voilà. » Et en plus, il y avait les clubs de foot qui commençaient à se lancer dans l'e-sport. Il y avait le PSG. Et moi, à l'époque, nos salaires on gagnait 300-400 euros par mois. Donc, c'était vraiment minime pour vivre. Et les, les clubs de foot, ils ont des moyens tellement plus hauts qu'ils commençaient à proposer des 2-3 000 euros par mois à des autres joueurs. Et moi, je me disais « Putain, je viens d'être champion de France. Il y a des joueurs qui sont... Euh, bah, moins fort que moi et ils vont gagner 2-3 000 et moi je gagne 400 donc il euh, y a une y a couille. peut-être une couille ouais, ouais je, je, je trouvais ça un peu injuste et euh, je me suis dit je vais essayer d'avoir euh, de pouvoir aussi en vivre comme eux et après du coup ben bah, vitalité c'était un petit peu aligné à tout ça donc euh, moi je pouvais en vivre donc je leur avais dit non mais maintenant euh, que je peux en vivre laissez moi juste une année si je donne tout si ça se passe mal promis je reprends l'année d'après et si ça se passe bien bah, on verra quoi je ne savais pas et ils m'ont laissé et cette année-là, j'ai vraiment j'avais fait, je m'étais entraîné de ouf au début. L'année. J'avais tout fait pour m'entraîner au début. Donc l'année, elle commence que je me rappelle bien. Il y avait c'était quoi le. Il y avait la Ligue 1, première première Ligue 1 déjà. Ouais, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, tu commencé. Euh, j'ai noté, euh, t'as commencé avec ta défense du titre à Ligue Championnat de France. Contre, ah oui, il y avait euh... ça avant. Cocové Bastos, ah oui, oui, oui, oui, une sorte ça. de finale au... apparemment ouais. hyper serrée. Ouais, il y avait ah oui, il y avait eu le tournoi à l'Olympia. Ça c'était incroyable à jouer parce qu'un tournoi sur la scène de l'Olympia, même si à l'époque le... la salle n'était pas remplie, c'était pas voilà, mais c'était vraiment incroyable de jouer sur une salle comme ça. Donc il y avait ce tournoi-là, c'était le premier tournoi de la saison euh, que j'avais remporté. Ouais, C'était le lit Championnat de France, c'était organisé par Cannes, si je ne dis pas de bêtises. Oh la folie mmh. Il y avait 15 000 à gagner, donc là, gagne, euh, c'était mon plus gros cash prize que j'avais jamais gagné. Et je, re, je redeviens champion de France. Euh, après, il y avait la e Ligue 1 qui se lançait, donc la première saison de Ligue 1, et je la gagne aussi. Donc tout s'enchaînait trop bien. Donc euh, moi, je me disais, putain, j'ai dit à mes parents de me laisser une année, pour le moment, tout se passe bien. Là, c'est l'année, tout, tout se passe bien. Après, il euh, y avait grâce à tout ça, ça me qualifiait à l'étape un peu régionale. En gros, c'était le championnat d'Europe, quoi, de ouais. l'époque. L'étape juste avant la Coupe du Monde à Berlin. Euh, bon bah là, c'est un monde différent parce que là, c'est plus que des Français en face. C'est pas vraiment. Des fois, tu, tu peux être très fort dans ton pays, puis. Sur la scène euro européenne, déjà, les étrangers jouent différemment. Ouais. C'est même pas que des fois que t'as pas le niveau de la scène européenne, c'est que les, les étrangers, les Allemands, les Anglais jouent tellement différemment des Français. Ah ouais Genre il y a quoi, par exemple, dans le gameplay qui pouvait changer à l'époque entre un Français et un Allemand Ouais, ça ou changeait, il y avait une dieu de ouf. Genre les Français ont joué tous, 4-2-3-1, hein, euh, possession à mort, euh, voilà, tiki-taka, tout, beau football. Les Anglais, c'était que de la contre-attaque, que du, du kick and rush, ouais, c'était n'importe <rire> quoi. <rire> que du LBY. Euh... C'était que ça, que ça. Donc euh, en vrai, ça changeait vraiment. Donc euh, bon, bah moi je vais là bas. Euh, je me rappelle, je suis dans la poule de la mort euh, avec deux des, deux des derniers champions du monde. Euh, plus moi, plus un mec euh, qui était vraiment, euh, entre guillemets, beaucoup plus, moins fort que les autres. C'est le mec qu'on n'attendait pas, qui finit premier de la poule. Moi, je finis deuxième et les deux derniers champions du monde, ils finissent, <rire> finissent sauter. <n> <rire> C'est quoi. la petite histoire. Et après, du coup, j'arrive, en... je continue le tournoi. Et les quatre premiers de ce tournoi-là étaient qualifiés pour la, fina... la finale à Berlin. Je finis deuxième, je perds en finale. Contasse, c'est ouais. ça. Je perds en finale. J'étais parti dans le loser directement. Je perds contre Tass. Du coup, euh, je remonte le loser. Ah, j'étais, je me rappelle, j'étais cuit de tout remonter le loser. Je dois le rejouer. En plus, ça fait de grinder, comme ouais, tu dis. Ouais. Le loser, ça dure toute la journée. C'était long. long. Et à la fin, j'étais mort. Puis moi, j'avais assuré l'essentiel. J'étais qualifié du coup à la finale mondiale. Donc la finale, j'avais plus, plus. plus rien à donner. Plus du... Donc je repère, je repère du coup contre le même et euh, je perds la finale. Donc je suis une deuxième. J'étais déjà trop content pareil ça refait je crois il y avait 12 000 de cash frais aussi donc ça fait en, en un rien de temps j'avais fait il y a un championnat de France et ça donc et ça m avait... m'a ouais, ouais. donc euh, j'avais pris euh, pas mal de cash frais. donc pour mes parents pour moi en soi, enfin euh, l'argent que je gagnais je suis pas quelqu'un qui va juger beaucoup par l'argent donc en soi, ça me change rien mais juste pour que mes parents ils voient que ça pouvait me rapporter quelque chose je me disais, je fais pas ça pour rien ils vont comprendre bah, que regardez que... j'ai des économies voilà, ça se passe bien j'ai mon salaire mensuel voilà, c'est du sérieux voilà, donc là c'est déjà ils ont commencé un peu à ouvrir et à plus me suivre, à commencer à me dire, ah, on peut te suivre, regarder. Donc voilà. Après, il y avait la, la finale mondiale, à mais c'était longtemps après, parce qu'en gros, ça, il y avait deux saisons. C'était un peu comme les splits de ouais, League of Legends et tout. Là, il y avait le, la première saison à la saison 2. Et du coup, moi, vu que j'avais passé la saison 1 et que je m'étais qualifié, je n'avais pas le droit de participer à la saison 2. Donc en gros, j'ai été un petit peu en, en pause pendant. c'était un peu bête en vrai, parce que tu perds un peu l'entraînement. En 3, 4 mois, je jouais quasiment plus trop parce que bah, plus besoin. Et après, du coup, il y avait euh, la finale à, à Berlin. Le championnat du monde. Ouais, il y avait la finale à Berlin. Et euh, là, je m'étais préparé à mort. Je me rappelle, vu que je n'avais pas joué pendant trois mois, je suis dit, il faut que je me remette à fond. Il y avait le, les locaux Vita à Berlin pour les League of Legends. J'étais allé là-bas, parce que la finale, vu que c'était à Berlin, j'étais allé là-bas euh, plus d'une semaine avant, dix jours avant, je crois, pour m'entraîner à fond. Et là, c'était la L'entraînement cat... là-bas, une... plein de gens ne le savent pas, mais c'est catastrophique. Ah je, ouais je me faisais déchirer par tout le monde. Je ne gagnais pas un match. Je jouais contre Brian, qui, qui était joueur encore à cette époque-là, mais qui était, bah, qui était très, très fort, hein, mais qui n'était pas qualifié au tournant. Mais il était, était mon coach, du coup. du coup. On se coachait entre, entre nous. Ah, un petit avait... sparring ouais, comme on ouais, voilà. tu vois. Voilà. Il m'éclatait. Je, mais je me je rappelle les journées à Berlin. Je jouais, on, on se disait, on joue toute la journée. Le soir, on en détente, on sortait, on boit un verre ou quoi, en Allemagne. Et, et euh, je me rappelle, je me faisais éclater toute la journée. Le soir, j'étais dans mon lit, je regardais mes anciens matchs pour me dire, putain, mais... Qu'est-ce que je fais de mal maintenant J arrivais pas. Je me faisais éclater. Je jouais les autres. Je me faisais éclater. Je gagnais pas un match. Limite tu joues à un joueur lol il t'éclatait quoi. Non, peut-être <rire> pas quand même. Mais, mais franchement tous les. Après quand je... c'était vraiment que contre des pros quand même tu vois. Mais mais mais c'est pas normal. J'étais quand même dans les favoris. Je me suis dit non mais il se passe quoi J'arrivais plus. Et puis bon bah je vais au tournoi comme ça. Je me suis dit bah, voilà. après l'entraînement ça veut des fois ça veut rien dire. Ouais, ouais. mais niveau de confiance. Pas oui très voilà, élevé. ça c'est pour la confiance. Les entraînements et les tournois ça n'a vraiment rien à voir. Des fois es trop fort en entraînement et en tournoi tu te fais éclater inversement. J étais, j étais, je me rappelle, j'étais pas bien avant le tournoi. C'était le plus gros tournoi auquel j'avais participé, et même les autres. Personne n'avait jamais participé à un tournoi FIFA aussi gros. Donc on arrive là-bas, et moi j'avais une poule, on va dire, il y avait le tirage, je me rappelle, il y avait le tirage avant. Je, je tire la poule la plus simple sur le papier, donc je me dis, bon c'est déjà ça. Ça va. Euh, premier match, j'avais jamais ressenti ça, je te parlais de stress. Je jouais bien, sauf qu'en fait, dès que le mec, il arrivait dans, ma sur, dans mon camp, tu Mes mains se mettaient à trembler. Mais vraiment trembler. Il y a des vidéos qui... qui genre, je, je monte des fois des vidéos en live. Mes mains se mettaient à trembler. Et en fait, le mec, je me rappelle, je crois il y a 10 tirs à 2 pour moi, je l'éclate. Sauf que c'est deux seuls tirs, il vient deux fois dans mon camp. Mais vu que je tremble, je défends pas. Et il marque, je perds 2-1. Premier match de poule, je perds 2-1. Oh là là Après, j'arrive du coup, je joue un deuxième... Euh... C'était qui le deuxième Un Américain. Qui sur le papier était 15 fois moins fort. Je fais, une... je fais un match horrible. Je fais 0-0, je crois. Et là, du coup, un point en deux matchs, c'était quasiment mort. Ça de dépendait mieux. du dernier match, en gros. Dernier match, il fallait que je gagne de trois buts d'écart pour passer. Et il fallait qu'il y ait euh, nul entre les deux autres. Le match des autres se joue, ils font 0-0. Donc, j'ai <rire> vraiment. Je l'achète. Je, je joue mon match, je gagne 3-0. Tout, tout ce que <rire> ça. <rire> ça fait beaucoup de Mais, Mais normalement, quand normalement, normalement, normalement, quand tout se passe comme ça, tu gagnes le tournoi derrière. C'est qu'il y a tout. Tout est aligné pour. Et après, j'arrive en quart. Du coup, tirage. Euh, je devais jouer contre le fa les favoris à l'époque, c'était moi, Gorilla et Tass. Je devais contre Gorilla, sauf que Gorilla, pareil, dans sa poule surprise, il finit deuxième derrière un Français, Rezia. Du coup, moi, je, jou je joue Rezia. Et puis, le fait de passer, on va dire, ces poules miraculeusement, je ne sais pas, je pense, dans ma tête, ça m'a débloqué. Je me suis dit, je n'ai plus rien à perdre maintenant. Et après, ça y est, je suis redevenu trop fort. Donc, j'avais éclaté Rezia en quart. Après, j'arrive en demi contre Gorilla, je, je, je, je gagne aussi. Finale, je. Non, demi contre Tass, je gagne. Finale, winner bracket contre. Il y avait un loser. Contre Gorilla, je gagne. Après, j'arrive en grande finale, Gorilla remonte du loser, je le rebat. Et après, il y avait la grande, grande finale contre Shell, c'est Paris. -Ducan. Mais en vrai, la phase de poule et l'entraînement, c'était catastrophique. Je, je sais pas. Je sais. Mais j'aime bien ce témoignage, tu vois, d'un entraînement qui se passe pas bien du horrible. tout. Et, et de la réalité d'un tournoi, tu vois, qui commence mal avec ce déclic qui bah se oui, met. Mais c est c est pas, vrai. En vrai, c'était tellement bi bizarre, je trouve, de jouer. En fait, tu, dans ma tête, je me le disais. Je, je me rappelle pas que je me le disais, mais je pense que ça sonnait comme ça que tu te dis ce tournoi il peut changer ta vie en fait au final c'est ce qui passait ce tournoi il a complètement changé ma vie mais genre le fait qu'il y ait ça comparé à d'habitude où allais en tournoi je me disais bon je gagne je, je, tant mieux je perds tant pis tu vois oh là là ces images et du coup ça ça m'a mis un stress de fou c'était horrible oh là là Rocky casquette à l'envers on s'en rappelle là <rire> ça t'inspire quoi de revoir ça genre Non, c'est kiffant c'est kiffant de ouf et bref euh, je l'ai tellement revu maintenant ah oui, donc, voilà. bah oui. mais non c'est cool Oh là là, on aime bien ces images. T'étais l'un des nouveaux champions du monde français sur FIFA après Bruce Granek. Hein, mmh. Je sais pas si on a eu beaucoup des champions du monde français sur FIFA. Bah après, il après... y a tellement. Sur FIFA, il y a des coupes du monde, ça change tout le temps. Tu vois, par exemple, cette année-là, il y avait la Coupe du monde de IE, donc celle-là, le circuit IE. Et il y avait le circuit de la FIFA aussi en fin d'année avec la FIWC. Donc en gros, tu avais deux champions du monde. Tu avais aussi le SWC avant. Donc tu vois, par exemple, en champion du monde de SWC, il y a bah, Dax y a qui avait gagné. Il mmh. ouais. y a aussi. Euh... Était ouais, champion du monde, mais ça, en, pas en individuel. En, en équipe Ouais, en, avec l'équipe de France en in ça s'appelle. Il y a eu Dax Maestro qui avait ouais. gagné avec l'équipe de France en 2019. Mais après, ouais, en individuel, il n'y a... a pas eu trop de. Après, c'est dur d'être champion du monde sur. Euh... Ouais, sur FIFA, dit, dit, Il y a Vinch aussi qui avait fait. Ouais, Vinch sur SWC. Il avait gagné. Ouais, ouais. Je crois que c'était. Ça, c'était en 2013, en tout cas. C'était ouais, avant que moi-même j'arrive, ouais, c'était 2014-2013, je crois. Ouais, ouais 2013, pas je crois pas à là. cette époque-là, j'étais encore joueur code Justement, je l'avais vu ouais, hein, ouais, ouais, J'étais je... ouais. je... pas encore. Ouais. Et... Oh, le bordel. À quel point ça a changé ta vie, euh, ce... ce tournoi bah Déjà, euh, tout ce que ça m'a... À cette époque, l'e-sport FIFA, ça grandissait énormément. Là, par exemple, je vois... C'est triste, mais il y a des joueurs FIFA en France. Je pense à genre, Leandro, je pense à Fuma qui font des résultats de ouf c'est les meilleurs français depuis 2-3 ans euh, ils gagnent des tournois ils, deux fois de suite ils gagnent la ligue 1 euh, ils ont ils, il, il avait gagné les playoffs c'était un des plus gros tournois sur FIFA c'est établi juste avant la coupe du monde et il y a tellement plus de hype on va dire sur l'esport FIFA que derrière on va dire ça leur apporte quasiment pas grand chose alors que moi quand j'ai gagné je me rappelle mais genre tout le monde parlait de apparaît. moi de partout mes réseaux, il y a tout qui explosait explosé. Je n'avais pas YouTube, rien. Je me rappelle, je, je lance ma chaîne YouTube, j'ai zéro vidéo. Je passe de zéro à 50 000 abonnés en, en trois semaines, alors que je n'avais même pas encore fait de vidéo. enfin C'était n'importe quoi. genre Tout le monde me contactait pour dire, oh, je, je peux faire une vidéo contre tous les YouTubers de l'époque. Et moi, je les suivais tous, donc j'étais trop content de faire des vidéos avec eux. Oh, c'était incroyable ce qui s'est passé. et Du coup, bah, ça a changé ma vie comme ça, parce que genre euh, tout a explosé, mes réseaux, tout ça. Euh, bah, le cash prize aussi, parce que c'était 160 000 dollars. Donc ça... Ça change ta vie quand même un minimum. Bah oui logique. Après pareil tout ce que les propositions que t'as derrière, les, les contrats qu'on m'a reproposés chez Vita pour euh, me prolonger, enfin tout a, en termes d'argent tout a changé en termes de, de de de tout tu vois, De même... considération. Ouais c'est ça c'est ça. Ça m'a ouais. donné ouais de la considération de ouf surtout même ça, ça me sert encore maintenant si les gens me suivent c'est aussi parce que bah, à cette époque là j'ai été le meilleur et Peut-être que si j'avais jamais gagné ce tournoi-là, je serais suivi par trois fois moins de personnes maintenant. Vois. Petite, ça a tout que changé. petite question, petite question, et pour que les gens se rendent compte, etc. Parce que même moi, je ne sais pas trop comment ça se passe en termes légaux, en termes euh, euh, global. Sur la page, que tu as dit le, le cash prize, c'était noté 164 dollars ou euros, je mmh, ne sais pas. Voilà, ouais. En réalité, combien est-ce que tu touches à la fin Parce que je suppose qu'il doit y avoir des, des, des, des taxes ou autres et tout à déclarer. Ça se passe comment Je sais que si je dis pas de bêtises, ça dépend dans quel pays tu gagnes déjà. Ouais. Vu que c'était en Allemagne. Il n'y avait pas de. Je crois que si tu gagnes aux États-Unis, ils te taxent déjà une. Oui. Price. Il y a un truc comme ça. Pas enfin, un truc de base, ouais. C'est ce qu'il ouais. est arrivé à, bu... à Bugla, je crois. ou ouais, euh... le À Bugla, mais je jamais gagné de temps aux États-Unis, donc je ne sais pas. Mais euh... je sais que moi, par exemple, 160 000 dollars, ça correspondait à 143 000 euros. C'est ce que j'ai reçu okay. à ce temps-là. En ce temps-là, c'était ça, 143 000 euros. J'ai reçu 143 000 sur mon compte. Euh, quand il y a les. Tu dois déclarer tes impôts, je m'étais bien renseigné. Moi, bon, on m'a toujours dit. L'Ital Gain exceptionnel, c'est pas imposable. Ok, bon, bah, moi je suis content. Donc je, je déclare pas rien. Je déclare tout le reste, mes salaires, il n'y a aucun problème. Tous les revenus que j'avais à côté, je déclare ça, je déclare pas. Sauf que quoi, deux ans, trois ans après, <rire> la patrouille qui, qui, qui, qui, se rappelle, qui me rappelle. Ça m'a six chiffres là quand même, monsieur Et, de... et du coup, qui me. Hop, euh, contrôle fiscal. Bah, moi je me dis, tranquille, je suis en règle, il n'y a pas de problème. Donc euh, bah, voilà, ils font les trucs, et ils me parlent de ce cash price direct, ils avaient ciblé le truc. Et moi, je leur dis, bah, voilà je m'étais renseigné, je leur sors les lois. Et bon, bah, vu que c'est un milieu, je pense, euh, euh, tellement nouveau, pour eux ils tournent les lois un petit peu comme ça les arrange. Et euh, du coup, euh, ils m'ont redemandé, je ne sais pas quoi, plus de la majoration, parce ouais, que j'étais en retard. Ouais. Donc, euh, ils me demandaient, en gros, 60, à peu près 60 000 d'impôts, plus 40 de majoration. Mais ben en gros, il ne me restait oh les, plus rien. Hein, oh, les bâtards de Zinzin Et du coup, j'avais réussi à négocier un peu avec eux. Déjà, de base, je me suis dit, je ne voulais pas payer. Je me suis dit, non, je ne peux pas. J'avais essayé de voir avec des gens qui s'y connaissent. Ils m'avaient dit, bah, tu peux essayer de contester, mais on est pas, ça va prendre des années. Ah on ouais. sais pas Et Ça a voilà avec la pression qu'ils te mettent, parce qu'en vrai, ils savent faire. Euh, je me suis dit, bon, vas-y, je vais régler. Et eux, ils m'avaient un petit peu fait un arrangement à la biame. Ils m'ont enlevé la majoration. Mais du coup, 60 000, bam, tu leur donnes. Hein. T'as pas le fond. Ouais, ouais, laissez-moi tranquille. tranquille. C'est vrai, exactement finisse, ça, c'est ce que ouais. je dis, je, je, je, je leur ai donné, et puis voilà. Oh là là là là, eh bien, écoutez les amis, c'était une question intéressante. Moi, j'avais envie de, de, de, de parler un petit peu de tout ça. Superbe année pour toi, on vient de le voir. Mais l'année d'après, t'as vécu une saison un petit peu blanche et pour ça, j'ai remonté, avec notamment ce tweet, je sais qu'à la régie, il l'ont, j'ai retrouvé un petit peu le tweet où tu en parles, as fait une sorte de tweet longueur, voilà, 11 février 2018, on le voit. Bon, grosso modo, je vais pas lire tout ça parce que, voilà, c'est très long, tu t'avais beaucoup de choses à dire, machin. <rire> Mais plus sérieusement, tu expliquais qu'en gros, FIFA 18 t'aimait pas trop, c'était pas trop ton truc, le jeu était vraiment dans un mauvais état, t expliquais que plusieurs mises à jour seraient même pas suffisantes pour régler le jeu, que t'arrivais pas à te forcer, tout ça, machin. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement avec ce jeu Comment a été cette année de pause bah Moi, en vrai, déjà, ça n'a ça pas changé aujourd'hui. Moi, je vois le truc quand même comme... enfin, euh, C'est une chance incroyable de pouvoir vivre des jeux vidéo, mais ça reste, pour moi, c'est une passion de base. Et à partir du moment où tu dois te forcer à faire quelque chose, c'est que ça ne va pas. Et moi, je, je me suis toujours dit, je ne vais jamais me forcer à faire quelque chose. Ou Des fois, il y a des FIFA, et même encore maintenant, il y a des périodes où ben, forcément, à force de jouer, parce qu'on joue énormément... Il y a des périodes où tu as moins envie de jouer, mais c'est compliqué quand tu as un contrat derrière et que tu es payé pour ça. As pas, tu ne peux pas te dire, voilà, tu n'as pas le choix. Tu dois des tournois, tu dois des et résultats, résultats ça, tu dois exactement visibilité. ça, donc tu n'as pas le choix. Mais euh, ce moment-là, euh, en plus, ma, ma, ma saison 2018, elle commençait super bien. Hein. j'avais le premier tour, le premier majeur, c'était la Champions Cup, je m'étais qualifié, tout ça. Ça se passait bien. Et après, en gros, déjà le jeu, je me sentais fort dessus, mais je prenais aucun plaisir à y jouer. Et, euh, et en gros, mon contrat chez Vitality, il allait arriver à. À la fin et euh, en gros, il y avait une, un tournoi à Barcelone, c'était horrible l'organisation en plus de ça. Genre moi, j ai, j ai, il y avait des rounds suite, j'étais en deux victoires zéro défaites, j'étais quasiment qualifié pour le tour d'après. Je gagne mon troisième match, ils nous font rejouer les matchs parce qu'ils s'étaient trompés dans dans, dans l'ordre des ça. matchs. Sauf que c'est scandaleux. T'as gagné ton match, on se fait rejouer. Bah ouais, c'est horrible. Moi, je voulais, il y en a plein de gens qui voulaient boycotter, sauf que bah ils disent si vous boycottez, vous êtes forfait. Voilà, tout le monde a au dernier moment a dit bon bah vas-y, on joue, tu vois. Donc, ce tournoi-là, il m'avait dégoûté. Je suis rentré et j'ai dit non, bah, déjà que je me forçais. Ça m'avait tellement mis un coup au moral et euh, je ne voulais pas. J'étais ma... parti de chez mes parents entre temps parce que... pour avoir la fibre et tout. Je n'avais pas de voiture en ce temps-là. Je n'avais pas le permis. Tout ça. Donc il y avait ma mère qui était malade et moi, je voulais bah, passer plus de temps vers ma mère. Donc je me suis dit, je vais faire une petite pause. Et c'était en gros la grosse raison de pourquoi. Du coup, j'avais fait une pause un petit peu. J'en avais marre de faire. Ma mère était malade. Du coup, j'avais fait une pause du, du jeu. Et euh, je savais que mon contrat allait se finir. Je savais déjà où j'allais signer, parce que tout était déjà plus ou moins fait. Et euh, c'était vu avec mon club d'après que de toute façon cette saison-là, elle était un petit peu en stand-by. Eux, ils me recrutaient surtout pour l'année d'après. Ouais. Et du coup, euh, du coup voilà, c'était fait comme ça. C'est une période du coup, où tu es rentré à Besançon. Étais, bah, je, suis rentré, oui, je suis enfin... rentré, oui, je suis rentré. Oui, ça m'a fait, ouais, ouais, ouais, bah ouais, fait du bien de, de, de, de, de lâcher un peu ça. Parce qu'en vrai, cette année-là, ouais, c'était pas... En fait, déjà, je pense que quand professionnellement, on va dire, ça va pas, genre, tu prends pas de plaisir à faire ce que tu fais, c'est compliqué. En plus, il y avait le côté où ma mère était malade, ça rajoutait un truc. Et j'arrivais pas, j'arrivais pas du tout à, à, dire à me mettre pleinement dedans. Donc, j'avais préféré faire une pause. Mais après, c'était... Si j'avais pas eu le choix de jouer, j'aurais joué. Ouais, Mais vu que ça est... tombait entre mon c'était je m'étais mis... que tu pouvais te le permettre, tu Ouais, c'est ça, quoi. exactement. exactement ça. Écoute, franchement, je pense que c'était la bonne chose à faire. En tout cas, de la manière dont on parle, bah, pas de regret à avoir. Est-ce que... Parce que j'ai vu par la suite, tu as rejoint le PSG eSport à ton retour. Une période d'un an avec eux, pas forcément en franche réussite. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience et pourquoi, selon toi, quatre ans après, cette période avec le PSG eSport, ça n'a pas trop matché euh, bah, Déjà, c'était compliqué à hein, Marseille qui signait au PSG pour que ça marche, mais moi, je m'étais dit, si c'était à refaire aujourd'hui, je ne le ferais pas, c'est sûr. Mais sur le moment, en gros, pour expliquer un petit peu tout ça, pour ceux peut-être qui ne suivaient pas en ce temps-là, ou Les classiques, voilà. Parce que beaucoup de gens, ça parle encore maintenant, genre, euh, ça parle du PSG, ça parle d'argent. Bah, je il sais, j'étais avait... annoncé, il y a trois mecs direct qui ont parlé de ça. Il n'y avait aucun rapport avec l'argent, et euh, je l'ai déjà dit plein de fois en live. Je, oh, le, le contrat que j'ai signé au PSG était deux fois moins élevé que ce que proposait Vitality pour rester. C'était vraiment pas une question d'argent, parce qu'en fait, euh, genre moi j'aime bien être dans un environnement avec des coéquipiers que j'aime bien ou s'entend bien. J'aime bien ça quand on se réunit, on s'entraîne ensemble. Je... C'est toujours un truc que j'ai toujours kiffé. Et euh, en ce temps-là, chez Vitality, on avait ce côté là où c'était tous mes potes Antox, Nino, Brian. Sauf que Brian, il commençait un petit peu à arrêter plus être coach et à moins jouer. Antox, Nino, ils n'avaient pas été prolongés chez Vitality. Et en gros, je me retrouvais un petit peu tout seul. Donc la première décision qu'on avait prise, c'était recruter un joueur pour être avec moi. On a essayé de recruter un joueur, sauf que ça ne s'est pas fait. Et je me suis retrouvé tout seul. Tous les joueurs étaient dans leur équipe. Et c'est vrai que c'est un peu et triste. Ça ça ouais, j'ai jamais parlé d'être tout seul. Je ne voulais pas être tout seul. Et au PSG, il y avait Manika et Dax, qui étaient deux de mes meilleurs potes. Et moi, je ne voyais pas le truc en mode... le CLP enfin Même si je suis pour Marseille, ça me, ça me faisait un peu chier d'aller au PSG, mais c'était vraiment juste pour être avec mes potes. Et du coup, ben, je me suis dit, je vais, je vais y aller. Et puis voilà, je, sais, je savais très bien que j'allais me prendre une vague d'insultes C'était logique. Mais je me suis dit, c'est un bon choix de carrière pour moi. En plus, on me promettait des... Je venais d'être champion du monde, donc on me promettait des choses de, de ouf là-bas. Donc je me suis dit... ben je vais tenter. Au moins, voilà. Puis, il y, y a un truc aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que... Et c'est encore le cas maintenant, c'est que quand tu représentes un club de foot, c'est ça qui est triste pour les structures. C'est un avantage de ouf pour les tournois. C'est-à-dire qu'il y a plein de tournois qui sont obligatoires. Enfin, tu es obligé d'être dans un club de foot pour les faire. Ouais. Et si tu ne les fais pas, bah même si tu es le meilleur joueur au monde, tu ne peux pas les faire. Donc, à cette époque-là, la, la e-club World Cup la Coupe du monde des clubs, tu étais obligé de représenter. Donc je, je savais que si j'allais au PSG en plus on était hôte parce que c'était à Paris, donc on était directement qualifié. Donc c'était un grave un bon point, ah, Là, de ouf ouais. Là il y à Paris, je pouvais pas la faire avec Vita Haiti. Enfin, Fallait que je passe par des systèmes de qualification horribles, je choisissais un club voilà. Ça été chez Dijon, je crois. Ouais, c'était ça, je ça. me qualifia... ouais. avant je me qualifiais comme ça, mais tu avais la facilité d'être dans un club et d'être directement invité pour la finale. Donc il y avait plein de trucs comme ça. Donc euh, les gens quand souvent ils parlent, ils, ils se disent « ouais, il n'a pas de fierté, il a C'est vrai que c'était un mauvais choix, hein. c'est le pire choix que j'ai fait possible, mais au moment où je choisis ça, je me dis « c'est un bon choix, ça va me faciliter la vie ». Et des clubs de foot, en vrai, c'est pas comme maintenant où on est ligue 1, par exemple, 13 clubs, il n'y avait personne à l'époque. Il y avait Paris, je crois, il y avait Monaco peut-être, mais c'est tout, il n'y avait personne, donc j'avais pas trop trop le choix. Ah, il ouais, n'y avait pas 50 possibilités, moi ouais. même, franchement, tu euh, euh, étais, étais jeune, tu avais 19-20 ans. Et et oui, machin, mais moi, j'me, j'me, à je me suis dit « je mets à côté le… Ça, et ça a complètement rien changé, et même pour le, P, le PSG, foutait, ils s'en foutait, il le savait, j'ai toujours dit partout que j'étais pour l'OM, quand j'étais au PSG, j'allais au Vélodrome, euh, sauf que bah, le seul truc que je n'avais pas le droit de faire, c'est de le mettre sur les réseaux, ce qui est logique, genre ça, je ne vais pas faire le con à mettre, me filmer au Vélodrome alors que je suis au PSG, mais ils n'avaient aucun problème, le PSG, au fait que je supporte Marseille, que j'aille voir les matchs à Marseille, aucun problème. Mais voilà, c'était oui, un mauvais choix, et pourquoi ça s'est mal passé euh, bah, la pro, le, le problème, c'était plus que ça s'est très très mal passé avec les gens là-bas. Okay. Dès que je suis arrivé, il y a eu une... Un, comme je le disais, il y a eu une, une grosse histoire... Enfin, euh, il, il y avait, je l'ai déjà raconté, il y avait une grosse histoire avec le, la personne qui gérait la section e-sport là-bas. D'accord. Euh, C'est un manque... Enfin, moi, un truc que j'ai jamais accepté. Et quand j'accepte... Enfin, quand il y a un truc comme ça, ça, ça a tout gâché directement. Et comme je, je le disais, c'était la, la, ma pause où ma mère était malade. Et j'avais une obligation au PSG d'aller... Euh, euh, faire un truc, c'est un média day, en gros, juste avant un tournoi. J'étais là pour le tournoi, le média day, je suis arrivé en retard parce que ma mère, on avait dû l'emmener à l'hôpital cette nuit-là. Elle était malade et il le savait parce que j'étais en pause de FIFA pour ça. Et, euh, et quand je suis arrivé sur le lieu, pour m'excuser, je suis arrivé avec une heure de retard, mais ça changeait rien, j'étais dans les heures quand même. Euh, la personne, du coup, qui gérait ça là-bas euh, m'a dit... Euh, et ça, ça m'a marqué et c'est pas passé. C'est pour ça que ça s'est très mal passé derrière. Elle euh, m'a dit mot pour mot... Euh, euh, je t'excuse pas, le PG ça doit passer avant tout, je sais pas quoi. Et moi, ma mère était encore à l'hôpital à ce moment-là et j'étais. Et c'est un truc, j'ai pété un câble sur le moment, genre euh, j'ai pris mes affaires, je me suis barré et je sais pas possible. Après, du coup, on avait essayé d'arranger les choses quand même parce que voilà, on a un contrat, c'est comme ça. Ça passait par d'autres personnes, tout était géré euh, différemment. Mais il y avait une cassure, on va dire et ça c'est voilà, j'ai fait mes tournois, j'ai fait mes cont... mes tournois, il y a eu plein de trucs après. Il y a eu plein d'histoires encore là-bas. En fait, tout s'est mal passé à cause de ces parties de ça. Je pense que s'il n'y avait pas eu ça, ça serait. serait... Genre la, la gestion sportive au ouais, global. Moi, j'ai jamais réussi à passer outre ça euh, avec cette personne-là. Et du coup, tout se passait mal, on va dire, au quotidien. Après, bah, j'avais des tournois à faire, je les ai faits. J'ai fait, fait l'A-League e à ce moment-là. J'avais perdu en quart, je crois. J'avais été qualifié à un gros tournoi à Londres. J'avais perdu en quart contre le gagnant. J'ai fait ce que tu as pu. Ce que j'ai pu. Mais euh, ça s'est mal passé, et puis à un moment donné, je n'ai même pas fini mon contrat, je, je, je préférais partir, et on avait trouvé un arrangement pour que ça arrange un peu les deux, parce que de toute façon, ça n'allait jamais, jamais marcher. Ouais, tu sais, des fois, quand tu n'es plus dedans, tu plus bah, dedans. c'était ça, en fait, c'était ouais, un mauvais choix, au final, en vrai. C'est comme ça, il y a toujours des mauvais choix, malheureusement. Euh, je le regrette plus ou moins, après, voilà, c'est comme ça, mais euh, j'aurais pas dû aller là-bas. FIFA 19, t'avais un petit peu plus accroché ou c'était. FIFA 19, dans la même bah, FIFA 19 euh... en vrai, FIFA 19, moi, c est, c est, les gens me prêtent pour un fou à chaque fois que je dis sur mon live, parce que pour beaucoup, c'est le pire. Ouais. Et moi, de ces dernières années, c'est le moins pire de, pour moi, c'est le mieux que. Enfin, celui où j'ai le prix le plus de plaisir à y jouer, depuis euh, le 19. Si on prend 19, 20, 21, 22, 23 jusqu'à cette année, moi, celui que je. Prenais, même s'il y avait. Le jeu, il ressemblait à rien, il y avait des trucs de ouf qui n'ont jamais été pas, c'est incompréhensible, mais. Euh, je, je, du plaisir à y jouer. Et Ils je... disent les tornados. Ouais, le les tornados, c'était horrible. Mais moi, je jouais sans ça et j'arrivais... Il y avait des joueurs qui, même sans jouer sur ces trucs qu'on appelle le méta, arrivaient à performer. Et je pense à Maestro, à Dax qui faisait très peu de tornado, même qui faisait pas de tornado. Ça faisait partie des meilleurs joueurs du monde. Et tu pouvais jouer autrement. Et voilà. Mais c'est vrai que le jeu, il était, il était loin d'être bien. Mais en tout cas, je m'amusais plus dessus. Il ouais, y, y a type FIFA dans le chat, et il y a même Dax. Hein. Euh, type, il a dit meilleur contenu de l'histoire de FIFA. Et ouais, Max, il, a... il a dit que tu pouvais jouer au football. quoi. En fait, c'est ça. La différence, le jeu, il était très mal foutu. Voilà, il y avait plein de bugs, entre guillemets. Mais tu pouvais jouer un petit peu de la manière dont tu voulais. Tu n'étais pas obligé de forcer là-dessus pour être fort. Contrairement à ce qu'on a depuis trois ans, où il y a une méta qui est dans le jeu. Et si tu ne joues pas de cette façon-là, tu n'as aucune chance de performer. Donc, c'est ça que je pense, c'est ce côté-là qui fait que euh, moi, j'ai des meilleurs souvenirs de, de FIFA 19 ça qu Mais j'avais fait très peu de tournois parce que tout se passait mal avec eux. Et du coup. Euh, la plupart des qualifications, je ne les faisais même pas. si J'avais fait une qualification un jour d'un de, de, tournoi à Londres. Il y avait huit personnes qualifiées. Je m'étais qualifié, j'étais là-bas et j'avais perdu encore. Mais euh, je n'avais pas fait énormément de tournois ce, cette année-là. Est-ce que derrière le retour chez Vitality, il a un peu sonné comme un retour à la maison ouais bah En vrai, pour l'anecdote, je me rappelle... Moi, j'en je sais, je sais, pouvais, ça se passait tellement mal, ça me... pareil, j'avais reperdu du poids ce... à ce moment-là, avant, et tout c'est ça, moi, je fonctionne beaucoup là-dedans, quand ça va pas dans ma tête, euh, je peux être au fond, et tout se passait mal, c'est là que j'avais pris beaucoup, beaucoup de poids, d'ailleurs, en plus, les gens sur les réseaux, ils sont pas, pas cool avec ça, c'est-à-dire ouais, que j'avais pris énormément de poids pendant mon passage au PSG, et puis tout le monde parlait que de ça, en fait, genre, ils me vannaient sur ça, donc euh, ça m'affectait les réseaux, ça m'affecte pas trop, mais voilà, ça m'affectait un minimum. Il y avait des photos de moi, moment, oui, oui, oui, des photos de, de moi avant, après, quand j'étais en 8 tout ça, et tout ça, comme ça. Et voilà, donc tout se passait mal. Et après, en gros, moi, je voulais vraiment que tout se finisse. Il restait six mois de contrat, si je dis pas de bêtises. Moi, je voulais arrêter avant, je voulais pas continuer. Du coup, on avait trouvé un arrangement pour que ça s'arrête. Donc, c'était bien. Pour le coup, ils avaient été arrangeants sur ça, donc c'était cool. Et euh, puis même eux, de toute façon, il n'y avait aucun intérêt qu'on continue. Et, euh, et dès que j'ai annoncé mon départ sur Twitter le jour même d'hier m'appelait. m'a appelé et il m'a dit j'ai un truc à te proposer tu reviens je sais pas quoi et du coup bah j'ai re... direct tout dit oui parce qu'en vrai je... on s'était quitté en quand même assez en bon, bon terme. terme ah oui un super bon terme j'avais fait les... j'avais attendu la fin de mon contrat voilà j'avais fait les choses plutôt bien j'avais pas j'avais pas fait j'avais pas fait le compte donc... ouais tu leur pas insultant ouais pas je, leur, je leur avais expliqué gras. je leur avais expliqué mon choix pourquoi je voulais partir ils avaient un... bah, ils avaient pas totalement compris mon choix mais voilà, genre, je avais... Au moins, je leur avais tout expliqué pourquoi je partais. Ils avaient bien vu aussi qu'ils que... avaient tout fait pour me garder. Hein. Ils m'avaient proposé des trucs de, de ouf pour que je reste. Mais vu que j'avais pris ma décision avant, j'étais parti. Je vois l'idée. Au global, qu'est-ce que tu penses de la scène e-sport FIFA et de ses spécificités un peu Entre la e -Ligue 1, le format des tournois assez disparate, un peu bizarre, etc. J'ai l'impression que l'e-sport FIFA, il vit à part des autres e-sports que c'est pas vraiment lisible, qu'il y a une commu un peu bizarre. Et c'est ce que je te disais en off avant mm -hmm. l'émission, et ce que je lui disais, je lui disais des joueurs pro. J'en ai déjà eu. Rocket League, CSGO, League of Legends, aucun problème. Les circuits, ils sont compréhensibles. Quand j'ai préparé son émission, franchement, même en regardant des VOD, même en lisant des pages, même en allant sur son leak Weepedia, etc., c'est incompréhensible. Qu'est-ce qui qualifie pourquoi pour quand, pour que ça mène à où et donc, du coup, toi, qu'est-ce que tu penses un peu de l'e-sport de, de e FIFA et ses formats et tout ça euh, ouais, bah, Comme tu dis, c'est compliqué. C'est compliqué à suivre. C'est enfin, un bordel monstre, en vrai. Tout, tout est mal foutu, en vrai. C'est mal géré de la part de, bah, de EA, surtout. Malheureusement. C'est pour ça que... Voilà. Après, je pense que FIFA, ce ne sera jamais un jeu qui deviendra un jeu eSport. Ce n'est pas vraiment un jeu e-sport pour et, moi. Mais pourquoi bah, Je ne sais pas. Pour moi, ce n'est pas... C'est un des jeux les plus populaires oui, au mais tous pour les moi, étudiants un... jouent à FIFA, Oui mais pour moi c'est plus un jeu de... de fun entre guillemets, que tu joues avec tes potes en soirée, plus qu'un jeu, C'est comme League of Legends, as l'impression que c'est un... un jeu, dès que tu t'y mets, tout le monde va regarder quasiment l'e-sport, les puis, puis même à regarder FIFA, ce que je dis souvent c'est un pro qui affronte un pro, c'est pas super intéressant à regarder. Ah en vrai c'est moche souvent. Ouais c'est souvent pas intéressant, surtout ces dernières années, c'est tout le monde joue de la même manière, spam les choses qui marchent avec les meilleurs joueurs du jeu, parce qu'à chaque fois, on nous met à disposition des comptes avec les meilleurs. Et du coup, je pense que les, les gens, ils ne se, se, se mettent pas dans la peau des... Tu lances un live d'un truc FIFA, tu vois deux joueurs qui jouent avec euh, R9, Gullit, Zidane, CR7, Mbappé, voilà. tu sais que ces joueurs-là, chez toi, tu ne les as pas, ou pas tous en tout cas. Tu ne vas pas te retranscrire dedans et tu vas te dire ouais, bah, ils sont forts parce qu'ils ont les joueurs-là. Et puis, tu ne vas pas chercher plus loin. Tu vois le, le match se jouer, en vrai, ce n'est pas super intéressant à regarder. Donc je pense qu'il y a ça et puis comme tu disais là, au niveau du format des compétitions, c'est très compliqué à comprendre parce que tu as une compétition là, une compétition là, euh, une qui va te ramener là, l'autre tu vas te ramener là, enfin c'est un bordel monstre même pour nous joueurs des fois c'est un c'est pas hyper clair. C'est pas ouais et à suivre c'est horrible parce que maintenant, il y a même quasiment la plupart des compétitions sont même plus streamées, c'est-à-dire qu'elles sont streamées seulement si le joueur décide de les streamer. Quoi Ouais, par exemple la finale des, des... Les FGS, c'est les... Les... un peu les les majors online il euh, y a pas de stream, c'est-à-dire que si la finale, c'est deux mecs qui streament pas, tu peux pas voir la finale. <rire> et la plupart et la plupart et la plupart des joueurs pro, la plupart des joueurs pro ne streament pas en fait. Non mais c'est horrible hein. Mais la plupart les seuls tournois, bien sûr, là il y avait la E Champions League à Londres, quand c'est des tournois les gros gros tournois, elles sont streamées parce que c'est en LAN et tout. Ouais, ouais, mais mais mais, les, mais la plupart vu qu'il y a très peu de LAN sur FIFA depuis le Covid, ils avaient avant il y avait beaucoup de LAN, c'est ça qui est dommage. Depuis qu'il y a eu le Covid, ils avaient Arrêter les LAN et depuis l'après-Covid, ils n'ont jamais vraiment repris les LAN. Il y a quasiment. Il y a les Coupes du Monde en fin d'année qui sont en LAN et puis il y avait la Champions League là par exemple. C'est de... clownesque. ah ouais, c'est horrible. Et du coup, le online en fait, c'est même pas streamé. C'est-à-dire que si tu as deux joueurs qui s'affrontent, tu as envie de voir le match, aucun des deux veut stream ben... et la plupart des gens ne streament pas. Moi par exemple, j'essaie je... de tout stream justement pour essayer ben... d'apporter ça. Voilà, exactement. Parce que je me dis, vu que je suis une des personnes les plus suivies sur FIFA, enfin je suis la personne en tout cas dans les joueurs pro la plus suivie. En, que ce soit sur Twitch ou quoi du coup je me dis eh ben, ça peut au moins aider les gens à, à suivre et des fois j'essaie de suivre même les autres POV des autres joueurs français ou quoi mais la plupart des gens ne streament pas et bon avec un peu de chance t'arrives toujours à en avoir au moins un des deux dans les derniers carrés qui streament mais si par exemple t'arrives en finale t'as deux joueurs qui ne streament pas t'as pas de... c'est de... dingue c'est que c'est dingue c'est ça, ça, ça c'est horrible c'est ouf hein mmh. oh là, là là là et après il y a très peu de communication aussi de la part d'Yé sur ça enfin, en vrai est, tout est bâclé je pense en fait eux, ils font de l'e-sport pour faire comme tout le monde. Ouais. C'est totalement ça. Ils font de l'e-sport pour faire comme tout le monde. Euh, pas par euh, volonté ah oui, de créer un vrai truc. Complet, ils s'en foutent Tu penses que revenir à un format euh, type euh, que tu avais sur FUT16, ça serait bien FIFA 16 Sans FUT, du coup Ouais. Moi, je pense pas. Je pense que les gens, Genre avec maintenant, les équipes, les Ouais choix, Mais les gens, les maintenant, magasins. Même moi le premier, avant, je jouais pas du tout à FUT. T... Et maintenant, on est tous matrixés par FUT. Parce que le mode, si on enlève le gameplay, si on enlève toutes les petites douilles, toutes les cartes... Ah c'est oui, de la drogue. Ouais, le, mode est, le mode est quand même incroyable, genre qu'on le veuille ou non, genre le mode de euh, faire construire son équipe. Ah oui, après, tu... il pousse le truc un peu trop loin et après, tu t'en sors plus quand il y a 15 000 couleurs, mais 000 couleurs de cartes. Mais en vrai, le mode, l'idée en elle-même, elle est incroyable. Donc, euh, les gens jouent quasiment... Tous les gens qui jouent beaucoup à FIFA, en tout cas, jouent à flûte. Et je pense que si tu fais un tournoi sur le mode normal, personne ne regarderait, personne s'y ouais. intéresserait. Donc, je pense qu'en vrai, maintenant, ils sont obligés d'être là-dedans. Puis, puis eux, ça les arrange parce que le fait de faire euh, de l'eSport sur un jeu où tu peux mettre de l'argent dedans, ça les, depuis ça, ils se font, ils se font tellement d'argent. bah oui C'est n'importe quoi. avant dans Les, les années avant, fut, tu pouvais mettre de l'argent dans le jeu, mais personne n'en mettait, parce qu'on s'en foutait. Maintenant qu'il y a FUT Champion, qu'il y a de la possibilité de faire des compétitions et tout, il y a des gens qui mettent des 5-10 000 euros dans le jeu, qui sont contents. Tout, tout est bénéfique pour eux, ils s'en foutent de nous. derrière C'est vrai, vrai. Au final, pourquoi est-ce que tu fais un effort supplémentaire alors ça. que du coup, tout te vient à toi et moi, Oui, c'est ça. Et moi, en, un, un, en vrai... Ça m'embête que ce soit comme ça, mais à leur place, je pense que quasiment tout le monde ferait la même chose. Genre, eux, je pense que quand tu es une grande entreprise comme eux, tu ne fonctionnes que avec les chiffres que ça génère. Et à partir du moment où l'argent, même si le jeu il est de plus en plus décrié, tant que le, ton chiffre d'affaires il augmente, c'est que c'est bon pour toi. Tu n'as pas, pas de raison de changer. Tu sais que ça, ça me fait penser à quoi Ça me fait penser à ce resto devant la plage ou ce kebab devant la gare, où quand tu vas regarder leurs avis, c'est que des 3,2, tout mmh. ça, machin. Tu te dis « mais ouais, c'est pourri mmh. ». Mais le gars, il ne fait aucun effort, parce que de toute façon, il est devant la gare ou ouais, devant la place. Ouais. il aura des, des clients, quoi qu'il se est passe. Bien pla... bah, il est bien placé. Et sa Yé... soit bonne ou pas, Yé. il s'en branle. Et c'est pareil, ils sont entre guillemets bien placés, parce qu'ils n'ont aucune concurrence d'un jeu de foot. Donc, ils n'ont pas besoin de changer ça. Et euh, peut-être que les jeux, ils sont moins aimés, moins appréciés. Ça, c'est une certitude, comparé à avant. Mais à l'inverse de ça, il y a de plus en plus de gens qui mettent de l'argent dans le jeu. Et tu vois les chiffres d'affaires qui tombent chaque année sur les points FIFA sur foot. C'est en milliards à chaque fois. C'est ah, incroyable. Pourquoi changer Ils n'ont aucune raison de changer. Et le pire, c'est que vous avez par exemple des jeux style LOL, CS et tout machin. Bon, plus CS, je crois que c'était payant à un moment. Mais qui, qui génèrent énormément de leur chiffre d'affaires sur des microtransactions et qui ont le jeu gratuit à côté. Mais FIFA, euh, ils pourraient faire ça. Euh, FIFA! Ils génèrent beaucoup plus d'argent avec les mmh, microtransactions mmh, qu'avec le jeu, mais le jeu en plus il est payant mmh, à 70 balles chaque année. Il... C'est quand <rire> même un truc, hein. ils se font double... Vraiment, ils exportent à trop Et ils il le sortent tous les ans en plus. Tu vois, C'est ça qui est ouf, parce qu'il y a des jeux qui sortent une fois, puis voilà, ouais, as, as un jeu qui sort tous les 10 ans, là, ils le sortent tous les ans. Hein, mais... Non, ils ont, ils gèrent leur truc parfaitement, hein, juste pour nous qui... Voilà, ça fait chier, mais... C'est dingue. Hein. <rire> C'est dingue. Je vais te poser une question. Il euh, y a quelque chose qui est euh, assez connu euh, te concernant, mais que tout le monde ne connaît peut-être pas, donc on va en discuter. Mais euh, à quel point, pour toi, estimes-tu que le fait de ne pas prendre l'avion, ça a pu te désavantager à des moments dans ta carrière, si t'es chaud d'en parler euh, En vrai, j'ai un peu de chance avec ça, c'est que la plupart des tournois sont souvent quand même en Europe. Ok. Donc même si des fois, c'est l'année dernière, j'étais café à la Coupe du Monde euh, en 2v2, c'était à Copenhague. Donc En train, c'est chiant. J'ai mis une journée entière. L'aller, j'ai mis 19 heures. Le retour, j'ai mis... Ben, je suis parti le dimanche, je suis arrivé le lundi chez moi. Ouais. Plus de 24 heures. Mais euh, en vrai, j'ai un peu de chance. Après, j'ai raté quelques tournois. La plupart du temps, quand c'est des qualifications pour des tournois qui sont hors Europe, je ne les fais même pas. parce que Comme ça, je ne suis pas déçu. Si je me qualifie, que je ne peux pas y aller, c'est ouais, Tu rates rien. Ouais. Mais par exemple, sur FIFA 19, vu que c'est une année où... Ce voilà, je... n'était pas ma meilleure des années en termes d'implication, on va dire. Ce n'est pas si grave, mais... Il y avait énormément de tournois hors Europe. Donc euh, bah, je ne faisais pas les qualifications parce que ça ne servait à rien. Donc ça, ça aurait pu me qualifier à d'autres tournois que j'aurais pu faire. Après, euh, ça m'handicape euh, bah, pour, euh, pour, pour plein de choses, même, euh, même au quotidien, même pas que forcément pour euh, en vrai, ma carrière. Hein, mais mais pour, la, pour ma carrière, je sais que j'ai raté des événements. Quand j'ai été champion du monde, par exemple, il m'avait invité à Vancouver pour aller dans les locaux. Moi, j'aurais kiffé voir comme c'est un peu là-bas. Bah, je n'ai pas pu y aller. Euh, le 3 quand j'étais tout depuis tout petit j'ai ah, pas pu aller non plus toujours j'ai toujours été un fan de de le 3 c'est c'est l'événement jeu vidéo que as, tu, toi tu l'as déjà fait plusieurs fois je pense ouais, j'ai fait le 3 une fois ouais. une fois seulement en ah, 2017 OK et ben moi eh, oh, bah, j'aurais pu faire la même année que toi je crois du oh là <rire> là on pleurerait <rire> mon père, hein et du coup euh, non mais je voulais j'avais été invité pareil Maintenant, bah, non je peux pas ça c'est des trucs con comme ça qui font que bah, c'est bête quand j'étais au PSG euh, on avait la tournée euh, la tournée à à Singapour avec les joueurs, donc tu es dans leur, dans leur avion, tu fais tous les, tous les trucs euh, des sponsors avec eux, des médias, des, et... ouais, des ouais. Tout ça, es... Même si je suis pour l'OM, mais voilà, quand tu es fan de foot, bah, tu passes, c'était 15 jours, tu passes 15 jours à taper des FIFA pour des sponsors avec Mbappé, tout ça, tu es, es content, tu vois, es... même si tu es pour l'OM, en vrai, faut pas se le cacher, n'importe quel joueur. Donc euh, en vrai, euh, j'ai raté plein de trucs comme ça. Après, pour ma carrière, on va dire les compétitions, ça va, en vrai, je m'en sors bien. En vrai, ça va. Mmh. Tout se passe souvent en Europe. Là, cette année, par exemple, il y a les Coupes du Monde en fin d'année, on n'a pas les lieux. donc Là, on est... avec Dax, par exemple, en 2v2, il y a les qualifications qu'on actu on, qu on fait actuellement. On n'est pas en si mauvaise posture pour s'y qualifier. Donc, il y a une chance qu'on y soit encore. Et, euh, et si, bah, si, par exemple, on se qualifie que c'est à New York, je ne peux pas. C'est mort. Bon. Il ah n'y a aucune solution possible. Ça, enfin, fait, un peu, ça fait un peu le Denis Bergkamp de l'e-sport. Ouais, ouais. Mais lui, je crois qu'il prenait quand même un peu des fois. Il a déjà pris... Ouais, genre, toi, c'est genre vraiment zéro possible. Genre, je ne connais pas et je ne veux pas me moquer, rien, juste si tu sais comment, en fait. En fait, depuis tout petit, je me suis toujours dit, enfin, je sais pas d'où ça vient, mais depuis tout petit, je me suis dit que je prendrai jamais l'avion de ma vie. C'est pas possible. Je sais pas pourquoi, mais j'ai trop peur. Ah tu les... ouais, ça. Ça. contrôles pas. pas. Sauf que je me suis toujours dit, bon, ça m'a, me fait chier. Je pourrais pas voyager, alors que je kifferais voyager. Mais ouais, c'est tout. Sauf que maintenant que mon métier, des fois, j'ai besoin de ça. Bah, c'est plus compliqué que ça, mais euh, je sais pas. Là, j'ai, j'ai essayé de voir pour me faire soigner parce qu'il y a des trucs. Hein. Il y a des, bah, des stages. Je pense ça, j'y crois pas trop. Les stages Air France, trucs comme ça, mais. Il y a des, des, des gens qui hypnotisent des hypnotiseurs... Il ouais, va y avoir des professionnels. Ouais, des... qui peuvent euh, soigner. Moi, je... il y a quelqu'un qui m'avait parlé de ça, qu'il avait exactement le même problème, jamais pu prendre l'avion, jamais pu. Et puis, euh, à un moment donné, il en a eu marre. Forcément, il ne pouvait pas voyager. Et il a fait plusieurs séances d'hypnose. Et euh, maintenant, il est parti. Euh, il a fait plein de voyages en, en espace de deux ans, là. Donc, euh, il m'a donné son... Enfin, il va donner mon, mon contact pour que la personne me contacte et que j'y parce qu'en vrai, de toute façon, j'aimerais régler ce problème. Donc... Euh, le frais coûte que coûte, mais faut... il y a des personnes qui sont réceptives, d'autres non. Donc... J'espère que ça va fonctionner ouais, pour toi. Moi, j'ai un ami à moi qui est chez l'hypnotiseur, alors que c'était un énorme... Alors, ce n'est pas une phobie, mais c'était un énorme fumeur de clope. ouais ça, ouais. C'était un ami à moi, carrément, il se levait la nuit pour fumer. Mmh. Pour te donner mmh. le niveau de... et eh ben il a totalement arrêté du jour au lendemain avec, ouais, euh... mais il y a des gens qui sont réceptifs, d'autres non. Donc ça, tu peux pas le savoir tant que tu ne sais pas, mais je vais essayer pour... Pour régler ce problème, c'est sûr. Bon courage, mon frérot, en mmh. tout cas. L'an dernier, j'ai vu un petit peu euh, seconde place au Playoff Europe euh, contre un peu Movie Star Riders. Ouais. Euh, un finish un petit peu décevant à la World Cup. C'était ouais. comment un petit peu l'an dernier Parles-en nous. Euh, bah, l'an dernier, euh, saison 1V en un contrat compliqué. Euh, ouais, très compliqué. Bon, y aura... bah, Déjà, le problème, c'est déjà qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas pu faire la ligue 1, c'est quand même un des gros problèmes à, à côté d'un... On devait le faire, on s'était fait, hein, comme chaque année on le fait, sauf que Vitality au dernier moment, on préférait qu'on ne le fasse pas, ça a posé problème avec les sponsors du club et de Vitality. Okay. Donc ils nous ont dit, bah, voilà, nous, ça ne nous arrange pas du tout, ça nous a gâché notre saison, surtout en 1v1, mais du coup, bah, on a tout donné pour la de 2, 2 pour la... la Coupe du Monde des clubs, tout s'est bien passé, tout au long de la saison, on a plutôt bien performé toutes les différentes étapes, parce que c'est vraiment un long parcours pour arriver jusqu'à la Coupe du Monde. Au play tout s'est bien passé. Ouais, comme tu as dit, on finit deuxième, on perd contre euh, Movistar. Euh, je ne sais plus exactement, mais je crois qu'en plus, on les bat. Ils reviennent du loser, ils nous battent deux fois. Je pas de bêtises, mais voilà, c'était assez serré. On perd un au péno. Voilà, on a été super contents de se qualifier à la Coupe du Monde. On faisait, je pense, partie des favoris là-bas. Et, et ouais, là-bas, par contre, c'est mal passé. On n'a pas eu trop de réussite parce qu'on passe pas au goal à verrage. L'équipe qui nous bat, nous passe, marque à la 93e minute. Oh Il voilà, y a pas de chance. Mais par contre, genre là, souvent... des fois, tu peux te cacher derrière la chance, surtout sur FIFA. Là en vrai, c'était on a très très mal joué. Donc en vrai, c'est clairement notre faute. Euh, on aurait joué à ne serait-ce que 50 de notre niveau, on passait les poules largement et on a joué en dessous de ça. Donc en vrai, c'était notre faute, même si on aurait pu quand même passer, et voilà. Et peut-être ça aurait fait comme moi, tu sais on passe ric-rac. et puis au final derrière on est Vous bon. allez jusqu'au bout. Ouais. Mais euh, en tout cas, on n'est pas passé. Donc ouais, un petit peu dommage. Après, c'était quand même un beau parcours, se qualifier au Coupe du monde sur FIFA, c'est déjà bien. On était la seule équipe française. Mais c'est vrai que franchement, j'étais dégoûté parce que moi j'y croyais beaucoup, Dax, je pense aussi. On était, on était hyper confiants. Pareil, ben, l'inverse en fait, en training, on était à Copenhague les trois jours d'avant, on éclatait tout le monde. Donc on était hyper confiants, on ne perdait pas un match. On s'est dit, ça va bien se passer. Et puis tu vois, ça, ça se passe bien. Et puis derrière, non, ça ne va pas. Comme quoi mmh. Et du coup, euh, du coup ouais, non, sur la, la saison globale, ben moi on aura fait la Coupe du Monde, mais c'est dommage que ouais, ça se finisse comme ça. Dans le chat, ils me disent 19h, c'est les SBC. Hein <rire> Ah, il est 19h déjà Il est 19h06, carrément. Mmh, on passe en, en ce moment, sur FIFA, il n'y a pas grand-chose. Donc, je pense que je rate rien. Là. Je ne ouais. vais pas dire non plus c'est un bon moment. Sinon, ce bâtard Joël, il va encore m'imiter. Joël, sale chien. Quand tu fais <rire> stats sur Twitter, sur moi, là en imitant comment je parle et tout, bâtard. Ça veut dire qu'il regarde mes contenus. donc. Euh, <rire> on est content. On dédicace à lui. Tu as, as rejoint, bah, du coup, avec Vitality, bien ouais. sûr, le, le LOSC récemment pour la Ligue 1. C'est quoi un peu le projet Et in fine, est-ce que tu te vois jouer encore longtemps OK. Euh, bah en gros, le projet, euh, bah déjà, c'était la base. En fait, les contrats, par exemple, pour revenir à tout ça, le, notre contrat chez Vitality avec Dax finissait à la fin de l'année dernière. C'est toujours des contrats d'un an. Et Vitality voulait prolonger avec nous. Sauf que bah, la condition, en tout cas, que moi, j'avais donné, Dax aurait donné la même, de toute façon, c'était pas de souci. Sauf qu'il faut qu absolument qu'on fasse la Ligue 1. Hein. Pas deux années de suite, c'est pas possible. C'est le plus gros tournoi à faire. Et c'est même le seul qui est un peu médiatisé. Donc, il euh, faut qu'on le fasse. Donc, eux, de toute façon, ils ont compris direct. Ils ont dit, oui, non, mais oui, si on comprend, on va trouver une solution. Donc, ils s'étaient ils déjà mis à la recherche, même avant qu'on leur dise ça pour trouver un club. Donc, ils étaient déjà en contact avec, avec le LOSC. Et du coup, ben, voilà ils ont signé un partenariat pour que le LOSC ait des joueurs pour les représenter. Et puis, pour que ben, nous... On en restant chez Vitality, on soit aussi. Voilà. Et après, du coup, on les représente surtout pas que pour la Ligue on les représente pour toute l'année. D'accord. C'est vraiment un. Contra... un... J'ai vu le trailer, la vidéo que tu as fait où tu en ouais. parles, tu montres les joueurs des autres équipes et tout. Ouais. Bah ouais, bah c'est vraiment un, un partenariat sur toute l'année. La, toute en tout cas, c'est sur l'année. Après, est-ce que ça se prolongera dans le futur ça, ça dépend aussi de nous, je pense, hein, de nos résultats ou quoi. Mais euh, en tout cas, c'est pour cette année, c'est sur tous les tournois, surtout la Ligue 1, mais c'est sur vraiment tout. Et, euh, et voilà, puis en vrai, bah pour le moment, c'est le début, donc ça se, ça se passe bien avec eux. Genre, voilà. On verra comment ça va se passer. Là, il y bien, on a la moitié de la saison. Tout est assez serré, donc on est encore dans les bonnes places pour se qualifier au play-off. On verra. C'est quoi le but de la saison Tu te sens chaud cette saison bien t'aimes que... bien bah, Jusque bah... là, pour l'instant, le jeu est sorti ouais, assez bien, c'est comment mais Moi, je me, sens, je me sens... Au début de l'année, j'étais vraiment très fort. Euh, J'ai eu une petite période un peu moins bien. Là, début euh, janvier, tout ça. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Après, après les fêtes, là. Début de ligue 1 compliqué. Après, euh, là dernièrement, ça va un peu mieux. Donc euh, voilà. Mais je me sens fo très fort sur le jeu, mais il y a des fois en fait où j'ai du mal à, sur les matchs en, en e ligue 1 surtout à jouer à mon niveau. Alors que par exemple sur des tournois européens ou sur euh, ou en training, bon c'est différent en training, mais tout se passe bien. Mais je sais pas, il y a des, ouais je sais pas. Il y a eu une période compliquée après le dernier match, j'ai gagné en e ligue 1. Il y avait la Heat Champions League à Londres, un des plus gros tournois, j'ai bien joué là-bas. Mais en je perds au tir au but. On me qualifier à l'étape d'après. Mais euh, je me sens bien sur le jeu. OK. Après, euh, ouais, on verra. Là, il y a une petite trêve d'un mois. Je suis content qu'il y ait cette petite trêve, parce que là, on a beaucoup, beaucoup enchaîné. Donc, faire une petite pause, c'est pas mal. Et, euh, et puis, on va reprendre. Ouais, après la trêve, on verra. Là, on est Ligue 1, on est... On est ex avec les septièmes. Je crois que les six premiers finissent au play sur 13. On est ex avec les septièmes. Mais on est à un ou deux points des quatrièmes. Sachant qu'on a un match de retard sur certaines... C'est faisable, oui. Donc faisable. après, on est hyper... On est, on est dans les clous. Quoi. On a, on est, on est, si on continue comme ça sur la deuxième partie, ça passera Mais on va essayer de faire encore mieux pour passer. Bien. Mais euh, oui, on verra. Ouais. Après, ouais, je, je me sens bien sur le jeu. Mais je sais que je suis capable de faire mieux. Et puis... Tu parlais du futur, je sais pas si tu parlais d'un futur plus proche ou... En fait, ce que j'allais te dire, j'allais dire, et tu l'as dit tout à l'heure un peu en préambule, as dit que tu étais un des seuls pros qui avait réussi à avoir une bonne communauté, un bon stream, des vidéos YouTube qui marchent bien et tout. Est-ce que toi, tu te vois encore jouer longtemps Est-ce que la création de contenu, c'est peut-être pas plus confortable T'es comment par rapport à ça, toi ben En vrai, je reviens toujours au même point. Moi, je fais en suivant ce que j'aime, tu vois Genre, si en période, j'aime streamer plus que faire autre chose, je vais faire que streamer. Si streamer, j'aime plus, je vais arrêter. Je vais jamais forcé forcer à faire quelque chose. J'ai commencé stream euh, 2017-2018, plus sérieusement à partir de 2020. Et en vrai, maintenant, c'est vraiment la chose que je préfère faire. Genre, à choisir, je préfère streamer que être pro et faire des compétitions. Ça se voit sur ton volume d'heures streamées, ce que j'ai vu. Euh, ouais, je t'ai coupé, mais tu fais du 120-130 heures par mois. Ouais, par rapport à... ouais parce qu'en vrai, euh, à la base, je faisais ça. J'ai toujours bien aimé, parce que sinon, je me serais jamais forcé à le faire. Mais... Euh, j'aimais bien, mais voilà, j'aimais juste bien, on va dire. Maintenant, c'est vraiment un truc que je pourrais pas m'en passer en fait. Genre, y a, tu vois, si je le fais pas pendant là, par exemple, je suis pas, je suis pas là euh, ce soir parce que je suis ici, je suis pas là demain, je vais revenir jeudi, je pas live pendant trois jours, ça va un petit peu, on va dire, me, me manquer. Donc, ça fait vraiment partie de ma vie et c'est la chose que je préfère faire le, le plus. Donc, je sais que le jour où j'arrêterai, je sais pas quand, je pense dans un futur proche, en vrai, la vérité, ouais. en fait, ça ne dépend pas que de moi. Je pense que ça dépend aussi l'année prochaine. FIFA, ça change de nom. Ça s'appelait, il perd la licence avec la FIFA. Enfin, il se déce... il... Ah ouais Ouais, tu savais pas ça mais que j'ai raté ah totalement ouais tout. Non, ouais, il y qui... à... avait annoncé, en tout cas, je pense que c'est toujours prévu, hein, qu'ils arrêtaient avec la FIFA pour, euh, je sais pas pour quelle raison, mais qu'en gros, le jeu, ça changerait pas grand-chose, c'est les mêmes développeurs, mais le jeu, s'appellerait plus FIFA. Il va s'appeler eSport FC 24 fois. Mais donc ça peut changer énormément, en bien comme en mal, j'en sais rien tu vois. Donc c'est dur de se projeter pour, par rapport à ça. Parce que fut FIFA Ultimate bah, C'est exactement ou... ça, c'est que je me, dis, je me suis posé la même question que toi. <rire> je sais pas comment ça va se passer. Du coup, on verra l'année prochaine, est-ce que pour l'eSport ça va changer Je pense pas parce que vu que c'est toujours lié, ils ont pas l'air d'être très intéressés par ouais, ça. Ouais, ça va pas être la folie. Ouais. Mais, euh, mais du coup, euh, je sais pas. Genre moi, je me, je me pose souvent la question en vrai de me dire je vais arrêter, je vais pas arrêter. Après, le jour où, en fait, j'aimerais arrêter sur une bonne note, en fait, déjà. Ouais. Par exemple, là, je ne sais pas, si on gagne la Ligue 1, je me verrais bien arrêter. Ouais. Tu vois, à me dire, j'arrête sur un titre ou sur un bon truc, j'arrête, et puis je continue plus dans le, ce que je préfère, au final, tu vois, la création de contenu. Je n'arrêterai pas, tu vois, si on finit une neuvième de la Ligue 1, non, vas-y, je forcerai une année, deux années de plus s'il faut. Histoire mais... d'aller chercher, ouais, voilà. un petit euh... truc, juste un petit truc, tu vois. De quoi vois. arrêter bien, quoi. Ouais, voilà. Genre, donc... Euh... <rire> il va dans... Rocky, dans deux ans, il sera là. Un tournoi FNAC ah Ouais, <rire> non, mais t'as Dans un carrefour bah, tu vois, j'aurais dû m'arrêter sur euh, le... <rire> le tournoi avec Willow la dernière fois, tu vois. Vrai, ah cool. oui <rire> J'aurais dû m'arrêter là-dessus. Mais euh, non, mais tu vois, j'aimerais finir pas forcément. Après, finir sur un titre, c'est dur parce que des titres, il euh, y, y a des joueurs qui font des très belles carrières mais qui n'ont jamais vraiment gagné de titre parce qu'il y en a qu'un qui gagne à chaque fois. Mais finir sur une bonne note, tu vois. même si c'est finir, je ne sais pas, perdre en finale d'un bon tournoi, ouais, je me dis, bon, voilà, je ne sais pas arrêter. Je n'arrête pas sur un truc où je, où je fais une mauvaise performance, c'est tout. Carrément. Donc on verra. Ça va dépendre de, de ce qui se passe dans le futur, vu qu'il va y avoir du changement. Et ça dépend de moi aussi. Quoi. Eh merci bien. D'ailleurs, je crois qu'il y a Hugo dans le chat. Hugo, c'est le gars qui travaille avec moi et c'est lui qui il a fait que de me dire il m'a fait une propagande à partir de novembre. Ouais, il faut que tu faut que tu invites Rocky, il faut que tu invites Rocky. Il bosse avec moi mais kiffe okay, ce que tu fais okay, Il kiffe okay, FIFA, qu'est-ce que tu fais et tout, et c'est lui il m'a dit ouais, il faut que tu viennes et ça machin faut que tu l'invites. Donc je suis trop content là, on fait une belle émission, c'est vraiment lourd. Euh, est-ce que tu penses que c'est difficile de réussir à rester compétitif en même temps que la création de contenu Bah en vrai, je pense c'est compliqué. Genre Faire les en fait, faire les deux très très bien, c'est compliqué. À quel point l'un t'impacte par rapport à l'autre bah, En fait, euh, la création de contenu, bah, tu le sais, ça prend du temps déjà. Déjà. Genre, je vais live, je sais pas, 2-3 heures par soir et tout. Et même si je joue à FIFA, c'est pas de l'entraînement en soi. Non. Tu ne peux pas streamer... Tu quand tu compte à zéro euro et tout. Ouais, voilà. Une... Et même si tu es sur ton compte, fut tu champion, c'est pas de l'entraînement. Tous les modes, c'est pas de l'entraînement. Et à partir du moment où de toute façon tu joues et tu parles avec des gens, tu as de l'interaction, c'est pas de l'entraînement. Parce que es pas, tu joues à 10% de tes capacités. Donc c'est du temps, entre guillemets, c'est pas du temps de perdu. Mais c'est du temps que si je streamerai pas, je le mettrais plus pour m'entraîner plus sérieusement. Et du coup, bah, je serais peut-être un peu plus performant ou pas, j'en sais rien. Mais ça joue sur ça. Et, euh, et ouais, c'est surtout ça, je pourrais, après j'aurai le temps de faire les deux, mais je ferai que ça et j'ai pas de vie à côté quoi. Si je dois stream 4 heures par jour, euh, m'assurer qu'il y a une vidéo YouTube qui sorte euh, des TikTok euh, et que je m'entraîne 3-4 heures encore à côté. Bah, ah, là, tu... Voilà, tout ça, j'ai des journées où je, je ou sur la création de contenu pendant 13, 12, 13 heures par jour et je deviendrais fou. Donc euh, en vrai, j'essaie de faire au mieux les deux. Comme je le dis depuis l'année dernière souvent, je ne le cache pas, en privilégiant même plus le côté contenu que le, le côté compétition. Mais par contre, ça ne change rien au fait que quand il y a une compétition, j'essaie quand même de me mettre dans les meilleures conditions pour performer et d'être prêt. Quoi. Et toi, tu te vois un avenir peut-être genre sans FIFA genre Là, tout de suite, tu es très FIFA, tout ça, mais même imaginons que tu finis sur une bonne note, tu deviens créateur de contenu. Tu resterais focus FIFA ou tu peut-être à un moment tu serais peut-être autre chose Peut-être parler de foot de manière plus générale. On ouais. sait que ça a été une sorte d'issue des fois pour des créateurs de contenu issus de FIFA. ne serait-ce que par exemple Ouhilou, tu vois Ouais, non, euh, dans le domaine du foot ouais sûr, ça c'est certain. Après euh, un autre jeu par exemple ou quoi Non je pense pas, j'ai toujours euh, joué beaucoup à FIFA ou à Call of, mais bon Call of c'est compliqué aussi, c'est années. Ok, les... oui. Donc en vrai, euh, non les autres jeux ça m'a jamais trop intéressé plus que ça. Donc non, en vrai, je pense qu'il sera toujours autour de FIFA ou même le foot en général. Mais ouais FIFA, en vrai, elle... tout dépend comment ça se passe dans les prochaines années. Mais ça me plaît toujours, en vrai. Et puis, je pense que le jour où, où j'arrêterai ma carrière, on va dire, de pro, et que je serai plus dans la création de contenu, je pense que j'apprécierai plus le jeu. Je pense, en tout cas, parce, parce que, que tu tra... seras plus tranquille. ouais tu as plus ce... Euh... As plus, tu, vois, tu te prends des, des bullshit de fou bah, en compétition, ça t'affecte de fou parce que ça joue sur ta carrière ou sur tes tournois. Alors que tu te le prends comme ça en train que tu parles à ton live, tu en rigoles plus qu'autre chose. Tu ouais, vois. Ouais, ouais, Donc en ouais, vrai, tu, ça, ça t'affecte moins. Hein. Tu vois. Donc je pense qu'en vrai, euh, ça sera plus comme ça. <rire> c'est assez drôle parce que du coup, il y en a par exemple, ils parlaient du FL, des trucs comme ça. Bon. Ah oui, ouais, c'est vrai, il y a des, ouais, des autres jeux. Mais ça, en vrai, moi, j'en parle jamais parce que bah, de ce qu'on voit qui sort, ça semble compliqué. Et après, moi, j'aimerais moi, qu'il y ait un peu de concurrence, justement, pour que ça peut-être, soit ça fasse bouger ou soit qu'on passe sur un autre jeu et que ce soit mieux. Genre en soi, euh, que ce soit EA ou que ce soit un autre développeur, moi, je m'en fous. Tant qu'il y a un jeu de foot qui est plaisant à jouer, c'est ce ce, juste ce que je demande, en tout cas. Mais ouais, les jeux qu'on voit, il y a effet je crois qu'il y avait un jeu qui s'appelait Goal aussi, qui devait sortir. Mais euh, les images qu'on voit, c'est pas rassurant, en tout cas. Puis je pense qu'en vrai... On est tout le monde critiqué mais ce doit pas être simple non plus à, non. À créer un jeu de foot c'est ouais, l'arbitrage tout le coder ça doit être compliqué quand même donc okay, les oui. gens qui les développeurs qui se lancent comme ça du jour au lendemain qui essaient de faire ça sachant qu'ils ils ont quand même un temps d'avance ils font ça depuis 20 ans c'est compliqué j'avais vu que bah, c'est bizarre qu'on n'ait pas entendu parler d'ailleurs vu que il y est, euh, arrête avec la FIFA la FIFA ils voulaient essayer de, de ah, revendre la licence avec un autre développeur ça parlait de Touquet mais pareil, pareil si Touquet, ils veulent se lancer dans un jeu de foot, ça prendra quand même des années à arriver. arriver à ouais. un produit abouti. Ben oui. ouais. ouais, ouais, ouais. c'est compliqué. Tu pars de rien comparé aux autres. Oh la FIFA Touquet, ce serait quand même... Euh... Mmh, ouais, ça ils pourrait. Ils ont une petite hein. expertise sur les jeux de ouais, sport. ça pourrait, même. mais ça prendrait des années, tu vois. Oh là là là là. C'est quoi ton avis, toi, sur l'état actuel de la licence et aussi son futur Qu'est-ce que tu vois à l'heure actuelle, toi, pour un, peu, un, peu, un peu FIFA pour fuite et compagnie bah pour le, le futur, c'est j'arrive pas à me projeter vu qu'il y a tous ces changements l'année prochaine. Ça se trouve, ça changera absolument rien. Ce sera juste le nom qui change, peut-être. Peut-être que ça changera tout. Peut-être, je sais pas. Est-ce que la FIFA bloque beaucoup IE pour certains trucs Donc peut-être ça va les débloquer pour eux deux. Mais je pense pas. Donc euh, je ne sais pas. En vrai, je... le futur, je ne sais pas. Et après, l'état actuel, le... bah, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Je pense que FIFA, maintenant, c'est un peu toujours la même chose. C'est que le jeu, il sort. Tout le monde est un peu à fond. Tu, vois, tu le disais, on en parlait tout à l'heure en off. Toi, tu joues. Puis une fois qu'on arrive à décembre, janvier, il y a la TOTI, il y a toutes les cartes qui sortent, ben les gens ils arrêtent. C'est le même, le même schéma tous les ans. Hein, même... Vraiment, gros, moi, je n'ai pas touché le jeu pendant des années. Là, au début d'année, quand c'était que les cartes hors, trop ben, bien. Ben, c'est tout le monde. J'étais hein. content d'avoir payé euh, mon euh, Jules Koundé à mmh, 85 000, 000 tu <rire> vois, en cartes hors. Quelques boosts, vas-y, Rule Breaker, bon, OK. Et après, derrière, dès que ça commence à partir en, en petit multicolore, c'est là où j'ai vraiment la jeu. Mais c'est souvent le cas de beaucoup et... Et ouais, c'est comme ça tous les ans. En vrai, moi, je, en plus, quand t'es créateur de contenu, tu le vois vraiment ce truc-là. C'est que tu vois euh, les périodes où les gens, t'as des pics, on va dire, de, de gens qui te suivent, de viewers et tout. Et puis les moments où un peu, ça descend un peu, mais c'est toujours les mêmes périodes. Donc les gens, ils ont ce côté-là. Et puis là, souvent, ça reprend un petit peu des fois au mois d'avril, mai, quand il y a les totes. Parce que les gens, ils peuvent avoir des grosses cartes pour pas chier. Du coup, ils se disent, oh, bah, tiens, on reprend. Mais euh, c'est toujours pareil. Donc l'état actuel du jeu, ouais, c'est toujours plus ou moins pareil. Les gens, ils, En vrai, je pense que... Le jeu, il se vend encore énormément il y a quand même encore énormément de gens qui jouent ou qui, qui regardent parce que c'est un jeu, en fait, quand tu es fan de foot. Moi, je sais que même si FIFA, il, il m'énerve par moments et il a ses défauts, je ne me verrais pas vivre sans jouer à un jeu de foot en fait. Donc, euh, bah, vu que c'est le seul jeu potable, bah, je joue à FIFA, c'est tout. Et je ouais. pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Tu n'as pas vraiment as pas de concurrence si tu as e-football, mais eFootball, football C'est compliqué. Donc euh, voilà, si, as fou, sinon tu as football manager, mais c'est pas le même délire. Non, nah, c'est pas le même. pas pareil. Mais on va en parler demain de ça. Mmh. <rire> on va y jouer demain. On, on, on vous en rediscutera. Euh, Zal, euh, je suis allé lui, le voir quand je lui ai dit que, que je j'ai ça. Posé, euh, je, je voulais qu'il parle un peu et qu'il me dise, vas y tu peux peut-être lui demander ça, ça. Et il m'a demandé une question que tu trouvais très intéressante. Quel est pour toi le GOAT de FIFA et des jeux de foot il m'a dit, est-ce que pour lui, c'est plutôt un mec à l'ancienne style Bruce ou alors un mec comme le Saoudien Dossari C'est qui pour toi Genre, le joueur waouh Et au-delà du GOAT, parce que ça peut être différent, quel est le joueur le plus fort que tu aies jamais ah, affronté bah je... Genre, vraiment, là, tu l'as affronté, tu te dis waouh, ouais, celui-là, il est... est un monstre bah, ce que Même pour répondre à la question du GOAT, moi, j'ai deux réponses. Genre, j'en ai un qui est logique c'est Bruce, parce que c'est le plus titré. Mais c'est un peu comme dans le foot, c'est compliqué de comparer des époques différentes. Parce que y a, y a la, la concurrence est différente, tout est différent. Les jeux sont différents, tout est différent. Donc le GOAT, c'est Bruce, il n'y a aucun doute là-dessus, je pense, au niveau des titres, tout ça. Après, moi mon, mon GOAT, on va dire à moi, moi c'est Tex. Parce que pour moi, même s'il si n'a il a même pas gagné de Coupe de Monde mais il a tout gagné le reste. Il a gagné, je ne sais pas, 7 Champions Cup, qui est un des majors sur FIFA. Il a gagné... Euh, euh, la e Club, il a gagné, euh, je crois pas qu'il a gagné la Champions League, mais il a, il a gagné la e Première League. Enfin, il a tout gagné sauf la Coupe du Monde, j'espère pour lui qu'il la gagnera. Mais pour moi, le, ça serait mon goût à moi, dans le sens où c'est le mec que je, je trouve le plus fort en fait. Genre, son niveau, personne à son meilleur niveau, c'est abusé. Genre, c'est Ah, vraiment, quoi. il est vraiment trop difficile à battre. Sur, sur le FIFA, bah, moi j'ai souvenir du, sur le FIFA 19, c'est 19, ou 20, 19, 19, je crois. Il gagnait quasiment tous les tournois. Carrément, il y avait des tournois il ne se déplaçait plus parce que ça ne l'intéressait même plus. Il gagnait tout. Il se qualifiait au tournoi. Nous, notre, toi, notre rêve, on faisait des qualifications. Chaque joueur pro rêve de se qualifier à des tournois. Tu n'as aucun pro qui se qualifie partout. Lui, il se qualifiait partout. Et il y a même des endroits où il n'y allait pas parce que, vas-y, c'est bon, c'était en Roumanie, c'était trop loin. Un ah, peu la flemme, ouais. Ouais, c'était ça, exact. C'était ouf. Et il était vraiment il était trop fort. Et pour revenir au joueur qui t'a le plus impressionné, en vrai, je pourrais dire à lui aussi parce que ben, sur FIFA 18, c'est là qu'il s'est découvert. Il a gagné le tournoi, il était inconnu, je me rappelle, moi j'étais je... à Barcelone, c'était le tournoi où je t'en parlais tout à l'heure, où il m'avait fait jouer. un match. Organisé, ouais. Et moi je jouais, et à un moment donné je jouais un match contre, je ne sais plus combien de victoires en round Smith mais je, je devais... on attendait le tirage. Et puis tu vois la liste des gens qui sont dans le même score que toi et que tu peux affronter potentiellement. Il n'y avait que des gros noms. Il y avait un nom qui s'appelait DHTX. Et nous on était entre les Français en 2-1, en 3 un, trois, trois victoires, une défaite je crois à ce moment-là, en 3-1, et on regardait, et il restait que des gros noms, il restait ce nom-là qu'on ne connaissait pas. Donc nous on était là... Vas-y, pitié pour, pour contre, faut qu'on tombe contre lui, faut qu'on tombe contre lui. Le tirage il se fait il se fait boum, je tombe contre lui. Moi je suis content mais après tu sous-estimes pas les gens quand même, tu vois. Et on le connaît personne ne le connaissait. Et là je joue un mec, il jongle, il fait des arcs en ciel il me met 7-2. Il me déchire, il arrive <rire> il devant mon gardien, il fait des arcs en ciel il dribble mon goal. Il t'a cassé la gueule. Et je me dis non mais sais, je me remettais en question, je me c'est moi qui ai été, sais, je me suis dit peut-être que les sous estimé Sauf qu'après bah, il me bat, voilà, le tournoi il passe, il met ça à tout le monde. Au final il éclate, il gagne le tournoi. Et après, il a fait que gagner pendant plusieurs années. Même encore là, c'est un des plus réguliers. C'est abusé. Ce mec, il est, il est trop, trop fort. Et, et pour moi, c'est genre le meilleur qu'il ait jamais eu. Même si, voilà, c'est pas... Bah, c'est quand même un des plus titrés. Parce qu'il a tout... Il a, en termes de nombre de titres, il en a énormément et plus que tout le monde. Mais il n'a pas ce titre qui lui manque, c'est d'être champion du monde. Mais... Pour moi, c'est... On lui souhaite. Ouais, lui, il est trop fort. Est... Dex, ça me va. Petite question pour quelqu'un qui est totalement en dehors de la boucle, vu que je ne suis pas le plus grand suivant de cette scène-là. Le gamin là de Leipzig, il est comment au final Parce que lui, je me rappelle quand ça en parlait, qu'il faisait des 275 milliards zéros. Mmh. Lui, il est comment bah, L'année dernière, il a eu l'âge de faire les compétitions. Euh, il, était, euh... il représentait le Danemark dans... pour la e là, le tournoi interpays pays quoi. Euh, je ne sais plus ce qu'ils avaient fait, mais ils n'avaient pas fait une très grosse performance. Je sais qu'à Club World Cup, où nous on était l'année dernière, ils ne s'étaient pas qualifiés, ils avaient perdu au play-off. Mais c'était déjà bien d'arriver au play-off. Euh, en 1v1, je crois qu'il n'avait pas pu jouer. Il n'avait pas encore l'âge au moment du truc 1v1. Et cette année, euh, bah, en vrai, il est là. Hein. Il est là. Après, c'est pas le. Je ne pense pas que ce soit le meilleur, mais ça fait partie des meilleurs. Il est très, très fort. Moi, j'ai eu l'occasion de l'affronter sur un tournoi, il m'a battu. Euh, et là, il y avait la Champions League à Londres où j'étais là et il a fait 5 victoires, 0 défaites. Il a, il a battu tout le que, monde. Il, Donc, il est vraiment très, très fort. Après, c'est pas fut de champion, il pourra jamais. Il a un petit peu, c'est ça qui est bête, c'est que les gens, ils se rendent pas compte, en fait, la différence entre fut de champion. Et même moi, je le vois par moi, quand je perds en E-Ligue 1, les gens, ils disent Ah mais c'est pas fut de champion, je sais pas quoi. Mais oui, c'est logique, c'est pas le même niveau. Et bah lui, il a un petit peu cette étiquette de ça, du mec qui a fait je sais pas combien de temps en fut de champion. Et dès qu'il perd, il disent « Ah ouais, c'est pas fut de champion. Oui, c'est pas fut de champion, mais il est quand même très très fort. Et vu l'âge qu'il a, je pense qu'il a beaucoup encore de défauts. Genre, surtout mentalement, il a souvent tendance à beaucoup craquer, ah, t il t mais il est jeune, donc je pense qu'avec l'âge, avec l'expérience, en plus il est bien suivi là-bas avec son club à Leipzig, je pense que lui il va faire très très mal dans le, dans le futur. Et je ne fais pas de doute pour lui en tout cas. Quelqu'un dans le chat il dit s'est fait démolir par Cursor et Maestro. Hein. ouais bah ouais tu vois, mais bah, il, parce qu'il avait perdu, en plus je l'avais streamé ce match, il avait perdu contre Cursor, mais... En fait, le niveau pro, les gens, ils sont tellement. Le niveau est tellement restreint que t'as personne qui gagne tout le temps, en fait. Ouais. Et c'est ça qui est dur sur FIFA, et encore plus. c'est pas un faker, fait... quoi. Ouais, mais encore moins ces dernières années. Peut-être que les jeux sont un peu plus aléatoires, ou je sais pas, mais par exemple, comme je te disais, Tex qui éclatait tout le monde sur 19, on a quasiment plus hein. Tu vois, t'as un mec qui. Genre, euh, par exemple, moi, à la E-Champions League, j'affronte le gagnant du premier major du début d'année que j'ai battu. J'ai battu à E-Champions League. Alors que moi, je suis pas censé. Enfin, je suis quand même censé battre le, le champion, mais. Il était favori Il était large favori, je le bats 5-2, il n'y a pas photo dans le match. Et lui, il passe, il se fait éliminer direct en poule, je crois. Mais normalement, sur un jeu où tu es le meilleur deux mois auparavant, tu te fais pas sauter en poule deux mois après. Mais c'est souvent ça sur FIFA, c'est que d'un tournoi à l'autre, le niveau est tellement restreint que tout est possible. Au global, pour terminer un petit peu sur ces quelques mots, qu'est-ce qu'on pense de la scène FIFA FR J'ai l'impression qu'il y a plein de joueurs, des joueurs qui ont fait de très bons résultats par moment, des Raph Subou, mmh. euh, des, des comme on l'a dit, des Maestro, Dax, toi, etc. J'ai l'impression que c'est très nombreux. Mais j'ai aussi le sentiment qu'en dehors de la E-Ligue 1, euh, ce qui fait un peu du mal à faire, c'est que ça manque d'événements. Tu D'événements qui pourraient être des tournois, comme des petits trucs fun, comme des petits bails, des petits machins, des trucs. Qu'est-ce qu'on pense de la scène FIFA FR En euh, bah, manque d'événements pour ça, il faudrait que tu aies, une... aies une personne qui... Genre comme moi j'ai l'exemple de Doigby sur Fortnite, ouais. qui organise énormément d'événements et c'est hyper utile pour la scène même compétitive, même si c'est des événements qui soient un peu plus compétitifs ou un peu fun, des fois ça peut être un peu des deux. Mais le fait d'avoir des événements qui rassemblent les joueurs et qui font connaître certains joueurs, parce que bah, comme on le disait tout à l'heure, il y a des joueurs qui sont trop trop forts, qui font partie des meilleurs joueurs mondiaux et qui sont parmi les meilleurs Français, mais il y a plein de gens qui ne les connaissent même pas parce que bah, s'ils ne s'intéressent pas vraiment aux compétitions et vu qu'eux, ils ne streament pas. Ben ils sont, ils ne les connaissent pas quoi. Mais après, euh, ouais, je ne sais pas comment ça pourrait se mettre en place. Ça pas pourrait si... être toi peut-être, si il faudrait que fini. Oui voilà, il faudrait qu'il y ait une personne qui fasse ça et il le... faudrait que... Ouais. Moi j'aimerais bien faire ça. Le truc c'est que tu peux pas... je ne peux pas en plus faire ça, en plus de... de, ah. de... Voilà, c'est pas possible. Pas à mais par exemple, moi j'ai déjà... déjà pensé à ça. Genre, je sais que quand je suivais un peu la scène Fortnite, un mec comme Dwight qui a fait énormément d'événements autour du jeu, je pense que ça a énormément servi même aux joueurs pro de l'époque parce que bah, ça les a fait connaître pour certains qui n'étaient pas les plus connus. Et voilà, ça fait, ça fait bouger un petit peu les choses parce que comme tu dis, en France, il y a la Ligue 1 et même si ça s'est bien développé ces dernières années, c'est quand même beaucoup mieux. ben bah, voilà Il n'y a que ça en fait et puis il n'y a rien d'autre. Et puis c'est quoi ces deux, trois mois dans l'année et les neuf autres mois, il n'y a rien. Quoi. Et bah, écoute, on espère qu'ils puissent peut-être à l'avenir avoir un petit peu de ces choses-là et ça vient terminer une belle émission Merci mmh. beaucoup, monsieur, d'avoir accepté de venir. Bah, pas de souci, On a pu cool. parler de ta super ouais. carrière, une heure et demie, euh, c'était C'était très cool, très cool. Ouais. Oh, vraiment très cool. J'espère que les gens ont kiffé. Ah, franchement, puis, ouais. franchement, dans le chat, ils étaient adorables et tout. Bon, il y, y avait toujours un ou deux mecs, mais il y avait Hugo à la modération ici pour... Euh... <rire> donc, je ça fort. Et puis je te remercie d'avoir accepté de venir Je remercie également les gens d'avoir suivi Vous étiez très nombreux Donc ça m'a fait vraiment kiffer Zaka c'est terminé pour cette semaine On se retrouve la semaine prochaine Pour une nouvelle émission avec Zerator voilà, donc, Je vous l'annonce ici Je l'annoncerai sur Twitter plus tard Mais vous avez comme double exclu Parce que vous prenez le temps d'écouter jusqu'à la fin C'est terminé pour cette semaine On se retrouve pour le 23 e épisode la semaine prochaine Je remercie encore une fois Rocky D'avoir accepté de venir et de s'être prêté au jeu Et on se dit a la semaine prochaine les amis Ciao ciao